Donc euh, je commence alors... Alors oui, tu commences et c'est quoi, au juste, c'est ton livre D'après euh, oui, ce que j'ai compris... Euh, toutes les informations que je vais donner aujourd'hui, elles sont déjà dans le livre. D'accord, ok. Donc, euh, je pensais qu'on aurait euh, des gens qui qu n'étaient bah oui. pas là la euh, dernière fois que j'ai présenté. Oui. Euh, vu qu'on avait. Qu bah était ça, déjà là. Ça tombe bien, on va. Donc, euh, comme ça, je vais, je vais passer l'intention. Voilà, et puis on, on, on, on ça, va discuter dit, en plus. Hein, donc, euh, juste pour rappel, j'avais dit la dernière fois qu'il n'y avait pas de problème d'insomnie euh, ah, ou de soupe de sommeil chez les listeners. En fait. Euh, donc je disais que l'éveil de nuit permet de réaliser des diverses euh, activités euh, qui sont valorisées et euh, aussi que les, les nuisances sonores euh, telles que ceux des coques, des, des chiens, etc. Euh, C'est toujours utilisé dans le travail, etc. et que les gens s'en plaignent pas. Euh, bon, alors, euh, donc, il, y avait, il y avait cette répartition euh, du travail de prison de, euh, des tâches nocturnes. Euh, oui, oui, oui. Euh, ça ira comme ça. Donc ça, je vais passer parce qu'on on avait fait. Simplement, euh, juste, euh, juste bien remarquer que les, les incantations, euh, euh, ça se passe vraiment, euh, euh, disons, entre euh, l'apprentissage, par exemple, ça se passe entre 23h et 2h du matin. Euh, et puis pareil pour, euh, pour prononcer les incantations, etc. Bon. Donc ça, on aura des exemples après. Parce a fait des vidéos. Euh, on, euh, tant qu'on est très très peu et tout, on peut discuter au fur et à mesure oui. ah oui, oui, oui, bon. Est-ce que peut par exemple discuter. un tableau comme ça, c'est à discuter du point de vue de la question des épisodes du sommeil C'est-à-dire, est-ce que dans oui. la succession oui. des épisodes, euh, on peut voir d'après leur, leur heure de coucher si euh, ça correspond avec euh, une partition. Oui, bien, sûr, oui, hein? on pour, bien sûr, on pourrait faire ça. Oui, oui, oui, ça, oui, c'est par exemple les une cibles, question. Euh... Les du sommeil. Alors, voilà. moi, je me suis un petit peu renseigné, parce que enfin, j'ai cherché rapidement euh, sur Internet, etc. Qu'est-ce qu'on raconte sur, euh, disons, les rapports entre sommeil et mémoire Oui. Ouais. Et ça, euh, moi, un... j'ai trouvé que cette idée qu'il faut coucher les enfants tôt, ah, ouais. ça existe de, de, déjà chez John Locke, au XVIIe siècle, hein, ah, pour euh, que le lendemain, on puisse apprendre euh, plus facilement, etc. Ah, c'est autre chose, ça euh, C'est pas pour ce que le sommeil avant minuit euh, fait que les connaissances. Alors, euh... oui, alors ça, j'ai vu ça aussi, je vais en parler choses. juste après. Ça, ah, c'est les, les connaissances. Bon, disons, chez John Locke, lui, il disait, il faut coucher les enfants tôt. Et moi-même, je me couche tôt pour pouvoir, euh, disons, euh, mieux travailler, avoir des capacités intellectuelles plus puissantes. Etc. Mais le matin, le lendemain. Euh, déjà, le, oui, le lendemain, puis dans la journée. Donc, c'est donc, le sommeil en tant que sommeil, repos. Oui, oui voilà. Pas voilà. en tant qu'activation de la mémoire. Voilà. Et ah. alors, euh, donc, et ce, qui, ce que disent, alors. Cette idée-là, elle, elle a quand même beaucoup évolué, et surtout depuis en gros ces dix dernières années, il y a beaucoup de recherches qui sont faites par les, les neurophysiologues, etc., qui travaillent sur le sommeil et la mémoire, et qui disent que, euh, euh, déjà, c'est euh, mieux de se coucher avant minuit, c'est de, de dormir avant minuit, alors que euh, parce qu'on qu a, hein. a un certain type euh, de, de sommeil avant minuit, c'est plutôt le, du, du sommeil profond qu'on a avant minuit, ouais. alors qu'après minuit, c'est du sommeil euh, de rêve qu'on a davantage. Et alors, chaque, les, les deux types de sommeil, ils ont leur importance pour la mémoire. Il y en a un, qui, euh, le, le, so, le, le sommeil de rêve, il sert davantage pour fixer euh, de manière durable... Euh, la mémoire. C'est-à-dire le deuxième Oui, le deuxième. Alors le ça, premier sommeil paradoxal, somme... en fait. Oui, oui est le, le sommeil paradoxal. Ça. On devient plutôt en fin de Rapid, high movement. Oui, c'est ça. le Et le premier sommeil, il est bon aussi pour, disons, pour la disons, pour une récupération physique et nerveuse. Mais c'est aussi utile, utile pour, ah pour non la mémoire. Quelqu'un a bien un crayon prêtez crayon. Alors tout ça, c'est dommage qu'ils ne sont pas là les médecins parce que, que j'aurais bien voulu en euh, euh, parler avec eux. Qu'est-ce que c'est minuit? Qu justement, c'est quoi cette euh, minuit? Alors minuit, bon bah c'est le milieu de la nuit. Alors je, je sais, sais. sais pas, mais les, disons, eux ils nous diront c'est le milieu de la nuit, etc. Ah enfin, bah, en ouais. moyenne en tout cas c'est le milieu le mais, moyen mais de la les, nuit. Mais les gens de sommeil vigilance, c'est quoi cette heure de minuit? Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel particulier à minuit Non Non, je pense que c'est une heure moyenne. Après, c'est de toute façon une heure qui va varier selon. Si ouais. ah, c'est ça, ce oui. Ouais. Des personnes ouais, qui ouais. sont plutôt euh, génétiquement un peu couches tard ou des personnes qui sont couches ouais. C'est ça. Et Donc ça tôt, veut dire. Une... En, façon, en fait, c'est le en milieu, milieu du ouais. sommeil. Si tu prends en Occident, minuit, c'est plutôt le début du sommeil. Les gens se couchent à 9 heures, un peu quand même. Oui. La plupart des gens chez nous s'endorment vers ouais. 10h. Mais alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire donc encore C'est euh... début de la nuit. De simple. nos jours, qu'est-ce que ça veut Mais dire alors, Il vaut mieux bon. coucher alors, les alors, enfants avant une c'est ça les, les, les, les classes d'âge, etc. Parce que les ouais. enfants, on ne leur dit pas de se coucher à minuit, au contraire. Ouais. Comme disait John Locke. Il faut les coucher le plus tôt possible, de préférence euh, vers 8h euh, ou 9h du soir. Après, il y a quand même une série de mécanismes euh, de, de métabolisme qui sont enclenchés avec la baisse de luminosité. Euh, oui, oui c'est ça. Et donc, ça. je pense qu'on retrouve est euh, cette périodicité où ouais. bah, c'est à minuit qu'on. C'est Vers 1h du matin, qu'on applique ouais. a de mélatonine, c'est ça. Coup, ah, ça. Danses, mais ça, c'est euh, ce qu'on avait dit, c'est-à-dire la température, le voilà. métabolisme, pas le machin, etc. etc. Non, tout en fait. Donc, ça, qui... ça c'est le rythme circadien. Là, il y a deux entrées dans le rythme circadien. On y a bien l'entrée l'entrée sociale, socioculturelle, avec les, les, les horaires de repas, les horaires de coucher, de lever, ouais, les horaires ouais, de travail. Ouais. Et on a une entrée euh, naturelle. Naturelle. L'alternance la, la d'obscurité. Euh, la ouais. Et qui et donc... dépend de la saison, de la latitude, voilà. de Exactement, la longitude, ouais. du climat, ouais. etc. Ok. Euh, oui, alors oui, alors il y a des cycles. Une heure, euh, en général, c'est une heure et demie chaque cycle de semaine. Ouais. Donc ceux qui, qui, qui, disent, qui expliquent comment récupérer le mieux possible euh, de sa nuit, ou comment profiter le mieux possible de sa nuit, c'est de dormir précisément à des heures régulières où commence. D'habitude, chaque heure de chaque cycle de sommeil, le premier. C'est-à-dire, il faut commencer à dormir où on a l'habitude d'initier son premier cycle de sommeil. Si on se couche, à, si on a l'habitude de, de, de, de dormir à minuit, il faut déjà se mettre dans son lit un quart d'heure avant pour commencer à dormir oui, oui. effectivement à minuit. Et si on se réveille de nuit, eh bien, on peut s'attendre à, à attendre soit une heure et demie, soit trois heures pour se redormir. Oui. C'est ça, il faut attendre le C'est ça, faut attendre le le train du sommeil. Le train du sommeil. Le train du sommeil. Ouais, on, on dit qu'il ne faut pas rater le train du sommeil. C'est ça. Ah ouais Et Je, ouais, je, je sais, connais Si on se réveille au milieu d'un cycle, euh, effectivement, ouais. on peut rester éveillé. Ouais. Euh, C'est pour ça que si on se réveille brutalement, je ne sais pas, à 3 heures du matin, bah on peut rester une heure à attendre mmh, le cycle suivant. Le prochain train. Alors, je dis ça parce que chez les Linkuna, ils font exactement le contraire. Qui se préoccupent tout oh. de savoir euh, s'il si, faut, si faut dormir tôt, euh, etc. Euh, au contraire, eux, c'est la nuit qu'ils apprennent et qu'ils cherchent les l'éveil. Et qui récitent les incantations et bon, qui qu les apprennent, etc. Donc, euh, maintenant, on va voir, disons... Alors, euh, moi, ça, ça m'éblouit me, ça me, ça complètement, ça, parce que... Euh, j'ai euh, transcrit leurs incantations durant les trois dernières missions, et ils ont une mémoire fantastique, les, les chamans, hein, c'est-à-dire qu'ils sont capables de réciter des incantations très complexes et très, et très longues, euh, 20, disons en gros 20 heures d'affilée, bon, ils font des toutes petites pauses pour aller faire pipi, etc., mais euh, en gros, toute la journée, et, euh, et jusqu'à une heure avancée de la nuit, ils peuvent faire ça en récitant des paroles à très, à très, à très haute vitesse, hein, et en plus qui sont très complexes. Alors euh, ensuite, on va voir un petit peu euh, comment c'est complexe. Sauf que dans ce, ce livre sur la nuit, je peux pas euh, mettre des, des, des, un, des incantations complètes. J'espère que euh, non. <rire> surtout pas, hein, parce que sinon, euh, sinon il, faudrait, il faudrait toute une collection de bouquins. Euh, mais simplement avec des petits extraits, on peut, on peut avoir une idée. Euh, simplement, euh, disons, euh, ces incantations, elles ont une structure euh, qui, qui est assez, assez étonnante, hein, parce que, euh, ils, disons, ils sont capables d'enchevêtrer euh, des, des, des séries euh, d'invocations de, et, de et, de, et de vers qui n'ont euh, rien à voir entre eux, et ils s'amusent, comme ça, à les, à les enchevêtrer entre eux, et ça défie, vraiment, toute capacité euh, mnémotechnique, tout et ça, ils apprennent ça à la nuit. Bon. Alors, il faut dire aussi qu'ils qu absorbent euh, de la coca à mâcher. Euh, quand ils font les rituels, ils prennent du jus de piment euh, par les narines. Euh, et puis aussi euh, du, du, de la poudre de tabac qui se souffle dans les narines, etc. Bon, euh, ça c'est pour les substances qu'ils utilisent, mais aussi, ça, euh, ils, ils ont une diète. Oui, ils hein. demanderont sûrement, les médecins, euh, les effets. Moi, je ne connais pas les effets de... De, tous ces, de toutes ces substances mais oui. ça doit avoir niveau des niveau effets de... sur le cerveau non Ah oui j'y je pense que oui ah, la, la coca mâchée tout ça ça a été et comme, et comme est tout, tout déclenché, est déclenché tous les rythmes circadiens sont déclenchés dans, le, dans la glande pinéale qui, qui de... oui. au niveau du cerveau au niveau du... Il est au suprachasmatique, ça c'est clair comme la avis, ça doit... <rire> C'est-à-dire, ça fait quoi Attends, c'est ah bon, quoi mon avis, ça bah, je, Ça doit déphaser euh, certains cycles. Quoi. Ah, d'accord. Donc, il le, il le prendrait la... euh, oui. en connaissance de cause C'est-à-dire que de la, oui. la, la, la, la perception du besoin de sommeil, du coup, est un petit peu inhibée Ah, ah d'accord. Ok, c'est euh, comme le dark dog, quoi. Et alors ça, ça a été un peu étudié, mais ce qui n'a pas vrai, été étudié quoi. du tout... On oui. dit qu'il faut arrêter de prendre du café après 16h. Oui, oui, oui c'est vrai. Au du du contraire, du du le café, c'est hein. le soir. Ils le prendre le café le soir. Et même tout ce qui peut leur exciter l'esprit, c'est plutôt le soir. Et alors, ce qu'on n'a pas du tout étudié, c'est l'importance de la diète sur la mémoire. Alors, ce que moi, j'ai lu une fois dans un journal sciences et vie, euh, c'est que par exemple le foie gras, oui. hein, qui est très gras, oui. c'est très mauvais pour la mémoire. Oh, oh, trouvé, ça. Oh, les ouais, ah, ben les, les yukuna <rire> ils disent qu'évidemment, ah, que quoi, évidemment non. dans leur diète, tout ce qui est, est gras, ça, euh, évidemment, ça, ils, ils, ils, ils, ils, ils refusent complètement. Hein. Ouais. Et surtout, encore plus dans les rituels d'initiation. Est-ce que ça, on l'a étudié du point de vue médical La diète sur le... Oh, on dit oui. toujours qu'il ne faut pas manger lourd pour dormir. Oui. Ça, c'est quand même oui, connu, qu ça. il ouais. ne ouais, faut, soir. faut soir. Pas, soir. pas trop manger le soir. Oui, il ne faut pas trop manger ni manger lourd. Soir. Mais il y a certainement des choses beaucoup plus fines du point de vue aliment. Que... Ce qui a été étudié, c'est les effets des substances sur la mémoire. Parce que, évidemment il y a, y a oui. plein de gens qui prennent des, des amphétamines ouais. oui. pour et passer souverain. les examens, etc. Ouais. Ça, ça a été étudié. Mais par contre, la diète, ça n'a pas été étudié. D'accord, Enfin, pas, la diète, je te signale qu'en qu en fait, français, c'est régime. régime. C'est oui, régime. Oui, oui. oui, oui, oui, oui, régime, régime, parce que la, c la régime diète, c'est euh, « on ne mange rien oui. ». Mais <rire> c'est un là. petit peu ça pas. aussi, parce que dans les rituels, oui. ils, ils absorbent, euh, le, le, disons, juste des, un tout petit peu de galette de cassave. Mm -hmm. Donc c'est difficile. Et puis c'est au niveau, c'est une diète comme en espagnol, « dieta ». Euh, c'est-à-dire qu'il y a aussi la diète sexuelle, c'est-à-dire la prohibition des relations sexuelles, pendant, euh, surtout pendant toute la période où ils apprennent le chamanisme, et puis pendant les rites d'initiation, évidemment. Et même le chaman, quand il prononce ses incantations, qui sont des incantations euh, difficiles ou dangereuses, c'est-à-dire qu'il peut se faire punir par les esprits ou par les divinités, etc., euh, ou euh, par les, les animaux qu'il nomme dans ses incantations, il va aussi ne pas manger ses animaux, par exemple. Donc, sinon, on pourrait en subir là, les conséquences. Une question. Oui là, tu avais écrit que c'était des paroles <coughs> savantes et secrètes. Oui ça veut dire quoi secret dans le sens Alors moi, ça, là, je distingue... Je, non, je que... distingue, oui, je distingue paroles savantes et paroles secrètes dans le cadre des règles de ces paroles. C'est-à-dire, les paroles savantes, c'est des paroles que la plupart des gens ne savent pas mais qu'ils ont qu le droit, tout à fait le droit, de, de, de, de savoir. Ils ont la permission de savoir. S'ils demandent, on leur, on, leur dira, on leur donnera les informations. Alors que les paroles secrètes, c'est des, des paroles que, que la plus, les, les femmes ou les enfants ne peuvent pas acquérir. Par exemple, tout ce qui, a, tout ce qui, est, tout ce qui touche au, au secret du rite de Euro-Paris, qui est le rite d'initiation des hommes, etc. Donc c'est donc, là que je fais la distinction. Et — euh, mais oui. euh, Quand ils dis secret, elles sont publiques. D'ailleurs, le chaman fait ses incantations devant un public. Non, non, ah, non il pas le... du tout. De, de du toute tout. façon, je vais te dire, il y a mille façons de voir un public qu'on comprenne rien de non, ce Non, non, mais c'est pour ça que je demande alors, oui, alors, bon, parce que je précise, oui, je précise, parce que pour moi, c'est pas, pas clair, tu vois, oui. oui, oui, oui, Il y a oui, un chaman qui fait ses incantations. Oui. Il y a des gens qui écoutent. Oui. Non, non, non, c'est-à-dire que on va voir un tout petit peu tout à l'heure. Mais euh, disons, euh, les, les, dans les incantations, elles sont murmurées. Donc, oui. la plus, donc les gens ne peuvent pas les, les, les entendre, oui. ils les entendent pas, ou ils, ah, ouais. ils distinguent quelques mots. Mais de toute façon, c'est dans une langue, une langue savante qui ne comprennent rien. La plupart des gens ne comprennent pas. Ah, bon, euh, bon c'est vrai que ces mots, il euh, y, y a beaucoup de mots qui sont, qui, bah, qui, la plupart même des mots de cette langue savante, sont empruntés à des termes ordinaires. De la, de la langue Yukuna, particulièrement pour désigner des, de, la faune et la flore. Mais, euh, disons, euh, la plupart des gens, ils ne savent pas, ils connaissent pas toute cette faune et toute cette flore, donc ils ne voient pas vraiment ce que ça, ce que ça veut dire. Bon. Donc voilà. Alors le corpus. Donc moi, je, dans mon dans mon livre, euh, j'ai travaillé euh, sur euh, les incantations de deux euh, soigneurs. Donc, Touemi qu'on voit en haut, et euh, Piteru, qui est en bas. Il y en a un qui est de filiation caméria, c'est-à-dire euh, les, les, ceux qui se disent les vrais Yukuna, hein, c'est-à-dire ceux qui, euh, même euh, ceux qui, depuis très longtemps, bonjour, parlent euh, la langue Yukuna. Hein. Alors que Piteru, euh, Piteru c'est un Rupitilla, et euh, lui, euh, il, euh, ses ancêtres ne parlaient pas la langue Yukuna, simplement. Euh, après de nombreuses guerres intertribales, le groupe de filiation Kuputia a, disons, a disparu et les derniers se sont réfugiés chez les Kameheya, donc chez les derniers représentants des Yukuna. Donc, ils ont appris la langue Yukuna. Donc, dans leurs incantations, il y a à la fois des mots d'incantation Yukuna et des mots qui sont propres aux incantations Matapi. Alors, on a différentes euh, incantations, on a l'ensorcellement des spectres, euh, ça c'est après, euh, après une, une, quelqu'un qui est mort, hein, pour éviter que son fantôme vienne euh, emporter euh, sa, les, ses proches, etc. On doit ensorceler les spectres pour qu'ils s'éloignent, pour plus qu'ils reviennent. On a l'inauguration d'une maloca, donc euh, comme son nom l'indique, c'est quand on vient construire une maloca. Le traitement des morsures des serpents, on va voir ces trois-là. Hein. Et euh, il y en a trois autres que j'ai dû, dû passer, mais on aura juste un petit résumé des, des résultats que j'ai trouvés dans les autres incantations. On a donc le traitement du monde, ça c'est euh, une incantation qui se fait une fois par an pour éviter les catastrophes naturelles, les intempéries, etc. Euh, et puis euh, le traitement d'un fœtus, euh, par exemple si on a une femme enceinte. Euh, au, qui a 9 mois et demi, euh, l'enfant ne veut pas sortir. Donc on a, on a ce type de traitement. On a aussi le, le traitement d'éveil spirituel d'un enfant, euh, par, par exemple pour qu'il apprenne le chamanisme. On verra les résultats des de travaux sur ces incantations, qui sont dans le livre que j'ai donné. On est là plus en détail, hein, puisqu'on a les, euh, des extraits de corpus. Alors, les paroles incantatoires, alors, pour rappel, parce que j'en avais déjà parlé il y, a, il y a un an, on a euh, dans ces paroles incantatoires deux types de vers. On a des vers euh, nominatifs, c'est-à-dire qui désignent les, les premiers ancêtres de chaque entité. Et puis, on a des vers descriptifs, c'est quasiment comme une encyclopédie, où on décrit, où chaque terme où chaque décrit euh, les, les différentes parties. De, de chaque animal ou de, chaque, ou de la plante qu'il qu qu est en train d'invoquer. Euh, et puis, en dehors de ça, on a des vers magiques qui sont là des, des paroles performatives au sens de Skin, c'est-à-dire que c'est avec ces vers euh, dans lesquels on explicite ce qu'on veut faire que le, le chaman est censé agir et... Euh, et euh, avoir des effets, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il explicite lui-même les effets qu'il euh, qu cherche à avoir, qui peuvent être bénéfiques ou maléfiques. Alors, maintenant, donc, on, va, on va passer au, au premier exemple, c'est l'ensorcellement des spectres Alors, là, on a l'invocation euh, d'une entité à neutraliser, Hein, donc euh, les, les spectres, évidemment, ils arrivent et puis ils emportent euh, leurs proches, ou les, les femmes, les enfants, etc. Euh, donc euh, on, on, il faut absolument empêcher euh, qu'ils aient des effets. Hein, de, on empêche leur agentivité en quelque sorte. Et, euh, et donc pour ça, euh, on, on est d'abord obligé de les nommer. Donc, euh, alors, euh, ils disent ⁇ Ombre de ce descendant de, de Kari ⁇ Alors, en fait, Kari, c'est l'un premier, euh, des, des premiers Yukuna. Et celui-là, il est revenu sur Terre pour emporter les siens, pour emporter ce... <coughs> en, en, en l'occurrence son fils. Donc, c'est l'ancêtre du, du premier fantôme. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça qu'il faut absolument le nommer. Et alors, euh, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les spectres sont désignés, euh, ils sont désignés comme ombre. Hein. Ombre des déjections de carie, ombre de l'ultime diarrhée de mourant de carie, ombre des sourcils de carie. Donc cette ombre, évidemment, c'est euh, évidemment euh, une entité de la nuit, puisqu'il n'y a que la nuit qu'elle peut euh, se déplacer. Hein, c'est une ombre. Et... Euh, Comment on voit une ombre jour, la oh, nuit oui, oui. <rire> C'est à partir allez. de l'ombre, disons l'ombre de Carrie. Ouais. Euh, disons, alors l'ombre de la nuit, on ne la voit pas, hein, ouais. mais disons, c'est là qu'elle peut, qu peut se déplacer. Pourquoi il n'y a pas d'ombre euh, le jour oui. mais, si, mais justement, euh, l'ombre le jour, on la voit. Alors que la nuit elle est pour bien sûr, quand c'est la nuit dans c'est noir sur noir alors que le jour c'est noir sur blanc. Voilà, on voit le spécialiste de la lumière là. C'est ça oui, nous on avait pas une ombre par exemple les ombres c'est-à-dire les spectres de jour ils sont toujours là mais ils sont cachés dans les ombres, d'accord Dans les ombres on les voit pas. On les voit pas. Mais, non, mais... mais on ne les voit pas parce qu'ils sont cachés. On ne les évolué. voit pas de la même façon qu'on ne les voit pas la nuit. Voilà, la nuit, ils sont pas besoin voilà, sont de sont sont sont se, se cacher. Dans, dans la tradition occidentale, ils sont libres. Dans notre tradition occidentale, les spectres sont visibles la nuit. Mais oui, on les voit justement. C'est ce que j'allais demander. Oui, ce le, le mot ombre, que vous, parce que pardonnez-moi, je ne parle pas, dans la langue, je dans pas de cette langue, ce pas le langue d'ailleurs, mais ombre, c'est le mot, comme nous on dit ombre, ou c'est le mot spectre Alors, ils ouais. ont un terme qui, qui est euh, myakanami, et myaka", euh, myaka, ça veut dire ombre pour n'importe quelle ombre. Ah oui, l'ombre portée. C'est un préfixe qui sert à dire que s'est détaché. Donc, c'est l'ombre qui s'est détachée de la personne. D'accord. Oui. Ça, c'est mmh. très ombre intéressant. Détachée. Là, on a... Oui, ombre détachée. Ah oui. Donc, ça, j'espère que ça, oui, ah, ça, ça, oui. une... oui, oui, ça... Ça doit être très important, le fait qu'elle soit détachée. Oui, oui, oui. Ombre détachée. Oui. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Un... oui, mais ça oui. Je ne pas. Ça non, d'accord. C'est ce dans ouais, beaucoup de d'ethnographie, on voit la notion de âme-ombre, ouais. c'est un ouais, peu ouais, ça ouais. en fait. Hein. c'est tout à fait ça. Mais il y a des tas de, de, de contes européens hein, sur ouais. le fait que le diable vole l'ombre de quelqu'un. Ah bien. mais ça, il y mais d'accord, mais ah, je voulais juste savoir lui. si ouais, c'était le mot pour une, une fait ombre. Chenille. Voilà, Ou Parce qu'on voilà, peut dire poétiquement qu'un spectre, spectre est une ombre aussi, mais là, c'est pas le cas. Non, non, c'est une ombre. sans ombre. Eh absolument, par exemple, alors ensuite, une fois qu'on a nommé euh, ces, ces, ces spectres, hein. il, il faut donc les neutraliser. Hein. Et alors pour les neutraliser, on les on est, on est fait descendre dans, euh, dans, les, les, dans la fosse, ou dans les différentes fosses, euh, d'une maloka, c'est-à-dire d'une maison, euh, maison euh, collective que j'ai montrée. Euh, les malokas, voilà, c'est comme ça. Et euh, à l'intérieur, on, on verra plus en détail tout à l'heure, il y a des fosses, c'est-à-dire des fausses mortuaires, et on fait. Et en fait, c'est comme un, un axe, euh, ou c'est une entrée pour faire descendre les spectres au fin fond euh, de l'inframonde, pour les faire rentrer chez eux. Et euh, donc pour ça, il faut euh, nommer. Euh, donc il, faut nommer le sol, il faut déjà commencer par nommer le soleil couchant et le soir. Et donc, pour ça, euh, il faut dire, euh, de ce sol, frère du ciel, tu descends, spectre de l'entité Carie, euh, rayon du soleil couchant, maloka obscur de Tapoulina, euh, le maître du soleil, l'ueur euh, oui, de Du sommeil ou du soleil Du sommeil. Ah, sommet, du sommet. Ouais. Parce que déjà, on a, on a la fin de l'après-midi. La okay. Et ensuite, Merci on bien. a les premières Merci heures de la nuit qui sont attribuées au maître du sommeil. Alors ça, bon, euh, aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais il y a un an, quand j'avais fait un exposé qui, celui-là, était euh, concentré sur la mythologie, donc je racontais toute l'histoire euh, mythique ouais. de l'arrivée de la nuit. Alors, pour euh, résumer un tout petit peu, euh, disons, dans le mythe d'origine, on a quatre euh, héros qui sont quatre frères, ouais. hein, quatre, quatre euh, jeunes, ouais. hein, qui, ont, qui ont créé le monde. Et qui ont et le, le problème, c'est qu'il il manquait, il manquait la nuit. À l'origine du monde, il y avait tout le temps le jour. Et euh, ils se sont demandés, mais comment on pourrait se procurer la nuit Alors, euh, finalement, euh, en, en pensant chamaniquement, ils se disent, euh, elle existe chez chez un maître, c'est-à-dire chez un vieux, euh, qui s'appelle Tapulina, le maître euh, du sommeil. Et ils vont chez lui, euh, lui demander le, le sommeil. Et puis, euh, et puis alors, ce, ce maître du, du sommeil, euh, il est, euh, quand ils arrivent, il est en train de dormir, euh, etc. Mais bon, sa fille, elle le réveille, il est un peu furieux, donc il ne veut pas leur donner le, la nuit tout de suite. Et puis après, il, se, il, il leur donne la nuit tout d'un coup. Euh, euh, non, non, il, est, il commence par les faire dormir euh, profondément. Et, euh, si, si sa fille n'était pas intervenue... Ils seraient morts de, il mort de leur sommeil, hein, parce qu'ils ne jamais réveillés. Mais finalement, sa euh, fille intervient pour qu'il qu réveille euh, les Caripoulakena, les hein, ces quatre jeunes. Et euh, finalement, donc, il accepte de leur donner la nuit, avec une recommandation, c'est de nous ouvrir, de, donc il leur donne la il nuit dans une, dans une noix, et il leur dit bien, il faut ouvrir cette noix simplement quand vous rentrerez chez vous. Euh, pas en chemin. Mais évidemment, euh, il y en a un qui est plus malin que tout le monde, il ouvre la noix, et il y a la nuit qui arrive, etc. Euh, donc cette nuit, elle appartient euh, à la fois au maître de, du sommeil, mais aussi au caritoulakéna, c'est-à-dire aux qui sont là, c'est-à-dire les quatre frères. Et alors, quand cette nuit est arrivée, donc euh, dans, ce, dans ce mythe d'origine, euh, évidemment, les, les quatre les quatre frères se sont mis à dormir profondément. Et puis, il y a eu plein d'entités malfaisantes qui, sont, qui, se, qui se sont créées. Hein. C'est-à-dire, les, les hommes et les femmes qui étaient partis chasse, chasser ou pêcher, ils se sont transformés en entités malfaisantes. Euh, bon. Est-ce que je peux demander... Oui euh, comment ça leur est venu à l'idée que la nuit existait quelque part à ces braves gens si Alors oui, monde... c'est une bonne question. Euh, eux, Disons, chez les Yukuna. Euh, pour dire par exemple euh, euh, on peut pas, ne peut pas avoir la nuit hein. ils disent il n'y a pas d'endroit où avoir la nuit ça c'est propre à la langue c'est grammaticalisé dans la langue et ce qui est intéressant aussi c'est que euh, j'ai euh, trouvé à droite et à gauche dans la mythologie et puis même dans les incantations on le verra que eux, ils ont une conception matérielle de la nuit c'est-à-dire matériel. Ah oui, non, mais dans la ré... oui, mais je voulais dire dans le mythe. Oui. Dans le mythe, toujours qu'ils ne dire... peuvent pas travailler ou qu'ils ne peuvent pas se reposer. Ah ou... bon oui, si oui, pas ça oui. J'avais voilà. besoin de la nuit voilà. pour, euh, pour euh, se reposer, pour, pour, se pour se économiser reposer. la nourriture, ouais. pour ne pas manger tout mmh. le temps. Voilà. Et Mais ça c'est très, très bizarre parce que dans beaucoup d'autres oui, mythologies aussi. amérindiennes c'est exactement le contraire, c'est à dire que c'est tout le temps la nuit, la nuit et, oui, et, et qu'ils ne peuvent temps pas temps travailler, aussi. peuvent pas pêcher, oui. etc. Là, oui. là apparemment ils ont besoin de la nuit pour dormir, Mais oui. dormir. Oui, pour ne oui. voilà. voilà. pas passer leur temps à manger et à, voilà. et à épuiser voilà. le travail des donc, oui. Voilà, donc c'est très, très contraire à tout un autre pan amérindien. C'est euh, une que... société de géographes, ils disent en permanence, je ne sais pas où trouver ça. Même s'ils si n'ont pas le, le, la ressource disponible, pas, elle n'existe pas, c'est. Mais je n'ai pas, pas connaissance de là où elle est voilà. ah, c'est un joli sous-titre ça. ça, une société de géographes, Les <rire> Yukuna une société Allez, non, Allez, et pas de géographes le, le, te... euh... le sous Laurent. le sous-titre de ton livre parce que l'expérience c'est quand même qu'habituellement en effet les gens dans les mythes qui cherchent la nuit c'est ce qu'on cherche dans ces mythes souvent comme en Inde par exemple, ce que raconte Malamud sur l'invention de de la nuit et du jour, c'est ils il cherchent une alternance, c'est la création du temps. Et là, euh, là ils il cherchent la nuit. Donc c est, c est la création une, une, une, une du temps, elle vraiment. est aussi là. Hein, oui. C'est-à-dire qu'ils qu ont besoin de, de, de repères, hein, c'est-à-dire de quelque chose qui rythme voilà, la vie est quotidienne. Hein. Est et alors, ce que, que j'ai trouvé aussi dans, dans le mythe d'origine, c'est qu'avant la création de la nuit, il y a déjà de la nuit. Dans oui. tous les épisodes précédents, euh, ils font référence... Ouais à des, des événements qui se passent de jour, qui se passent de nuit, C'est une particularité de la mythologie ça, amérindienne, alors constante, qu'avant la création des choses, il y a, les il y a déjà oh, mais les il y a choses. C'est ça, je bah, ça que aussi, je te demandais oui. À lui, justement. Il y a une vieille qui raconte qu'elle euh, qu euh, qu va créer euh, oui. les caribous. Oui alors qu'elle a déjà vécu d'une peau de caribou. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça, c'est pas gênant. Oui, hein. oui, ouais. non, c'est pas gênant. Moi, j'ai pas dit que, que c'était gênant, j'ai dit que c'est bah, particulier. Est-ce si que c'est -ce des... est -ce est spécifiquement l'alternance qui crée la flèche du temps ah. euh... Est-ce qu'il y a une flèche du temps euh, pas vous il y une flèche, flèche temps. Temps. Bah Parce qu'il y a un temps. si il y a un temps, c est, c est... Ah oui. il va dans un sens. pas forcément C'est voilà, forcément... ouais. ouais. intéressant parce que la, la, la physique nous dit la même chose. Ah la bah, thermodynamique euh... nous dit aussi que euh, a, ouais, c est c est... Bien la flèche cours. du temps, elle n'est elle mm. pas, pas automatique. Ah oui, d'accord. Et comment on prouve qu'il y a une ah et... flèche du temps Non, non, mais comment est-ce qu'on peut chercher s'il y a une flèche du temps chez les Yukuna Alors moi, ce que je dirais, c'est que la flèche du temps, c'est ce qu'ils disent c'est simplement l'évolution, c'est-à-dire les changements qui se font et qui sont irréversibles oui, ouais, c'est ça, ouais. les métamorphoses les... Et, et ben, donc oui, on ne peut pas revenir en arrière oui, une oui. fois que la nuit elle a été créée c'est fini, on mm -hmm. ne pourra plus jamais revenir en oui, arrière oui mais les cycles ils ne sont pas forcément euh, dans un temps cyclique les choses peuvent être aussi relativement okay. irréversibles on ne revient pas en arrière dans un temps cyclique oui oui bien sûr, c'est pour, pour ça pour que, que départ, je dis départ, il y a, il y a oui, deux manières d'envisager les choses soit on ne considère que les choses qui se répètent donc depuis dès le début des mythes même avant la création mm -hmm. de la nuit ils font les mêmes activités même les activités nocturnes etc. Euh, donc il y a des choses qui se répètent et puis il y a des choses qui se transforment et qui sont euh, aussi là dans, dans, dans, le, dans le... une des prises de conscience de la flèche du temps dans nos société c'est le vieillissement c'est l'entropie, le, le, le, mm -hmm. ce genre de choses c'est le fait qu'il y a des moments où il y a des effets de seuil sur lesquels on ne peut pas revenir mm -hmm. euh, oui mais les, les mythes euh, ils ne racontent pas toujours les choses comme ça dans le mythe que raconte Malamud sur le pourquoi on a dans védique euh inventer le sommeil, c'était justement pour euh, apaiser le deuil de la sœur de Yama, ah, ouais, le dieu un de la mort, mort, qui pleurait toujours et qui portait le deuil de son frère qui était mort. Et donc on a créé le temps pour qu'elle puisse plus dire au présent, il est mort. Donc euh, il est mort, c'est devenu le passé. Donc là, quelque part, c'est un peu différent, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est une. Moi, bon, enfin, ce que j'ai entendu, bon, une euh, alternance, c'est le sommeil. Va, là, je pas fait. Là, je suis de j'ai complètement sauté les mythes, parce que j'ai déjà fait une ah séance ouais cas ouais cas ouais Ah d'accord, ouais ouais ouais ouais. ah donc, euh, donc, euh, Mais sinon, il ah y, a, y, a, y a beaucoup d'explications de, dans le mythe ouais, bah bah pourquoi, pourquoi ils ont besoin ah de la nuit, mmh. ouais ouais. particulier, les, les quatre frères, ils ont besoin de la nuit pour faire du chamanisme. Ah ben bah voilà. Euh, et bon, alors il y a beaucoup de choses et que, que, que j'ai pas... C'était ça, c'était l'année dernière qui nous a... ça. je voulais pas revenir. pour pas répondre. Ah oui, oui, d'accord, non mais ça me suffit, il suffit que je sache que. c'est Bon. Alors donc là je reviens à mes incantations et euh, comment est ce qu'on euh, se débarrasse des spectres en les renvoyant euh, dans, dans, dans un gouffre. Dans euh, il faut euh, les guider, hein, ces spectres. Alors on les guide euh, par des lueurs de couleurs qui que, disons, les, les, les chamans prétendent voir quand, quand ils sont de nuit, hein, quand ils font leurs incantations, etc. Et euh, ces lueurs de, cou de couleurs, elles sont, elles sont mobilisées pour, pour guider les spectres pour qu'ils puissent rentrer chez eux, parce que les spectres, ils sont dans le noir. Donc il leur faut des lueurs de couleurs pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et c'est ça que les sortes de les rayons laser. <rire> oui, oui, oui. L'éclairage public. L'éclairage public du tunnel. <rire> oh, tu ramènes Publix. tout à toi. <rire> c'est un bien public. <rire> bon. Alors, euh, donc alors, oui, alors ce qui est intéressant, c'est le, le, le dernier verre. C'est-à-dire que moi, je suis obligé de faire en, en quatre colonnes. On a une colonne de numéro de, de séquence. Euh, on a est, on est, euh, des colonnes, donc euh, trans transcription, traduction. Et on a une colonne où, euh, disons, je mets des gloses. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces verres Là, l'action qui est, qui est faite, c'est faire descendre le, le spectre dans le gouffre. Euh, donc sous cette poudre d'obscurité, sous cette poudre qui est en fait l'obscurité, tu descends bien. C'est ça que dit dans son verre magique le chaman. Et euh, alors ce qui est intéressant, c'est le mot poudre, hein, parce que la, la nuit, elle est, con, elle est conçue comme quelque chose de matériel finalement, euh, et c'est cette poudre qui, qui, qui contraint le, le, le spectre à, à descendre. Alors, eux, ils disent aussi que, euh, disons, euh, euh, la, la, disons, la poudre, c'est comme une masse, euh, une masse euh, assez lourde, finalement, qui oblige les gens à s'asseoir quand ils sont dans la nuit, parce qu'ils euh, que constatent qu'effectivement, quand les gens sont dans le noir, ils ont tendance à s'asseoir et à rester au même endroit. Et donc, c'est l'un des effets de, de la nuit, c'est de figer les gens ou de les faire descendre, ou de les faire s'asseoir. Ah, ouais. Et ça, c'est utilisé dans les manipulations chamaniques, des incantations. Mais pour ça, ils ont une théorie indigène de la matérialité de la vie. Alors, je compte, on, va, on va avoir autre okay, chose là euh, Laurent, cette ce descente des spectres, elle est systématique, elle concerne tous les spectres, et, et dans chaque incantation, il faut faire ce travail... Quand, de, oui, quand, de oui, quand de on, on veut se débarrasser de, de leur, euh, leur pouvoir euh, ouais. pathogène... On, est, on alors, est obligé de faire ça. Alors, travailler, de chamaniser, il et, faut déjà déblayer le terrain. Oui, et euh, cette, cette action, de, disons, cette manipulation de faire descendre euh, grâce à la nuit, on la retrouve dans d'autres incantations, mais euh, de, sous des formes différentes. Par exemple, une femme qui, qui a des difficultés pour accoucher, ou mm -hmm. qu'elle est enceinte de 9 mois et demi, eh bien, on va utiliser euh, ce même, ce, ce même type, ce, cette, la nuit aussi pour. Euh, ah, oui, pouvoir, oui. Euh, disons, euh, faire descendre oui, le bébé. Ah oui, oui, oui. Donc elle a un très grand pouvoir. Elle a, elle de, a un, de poids, de... un poids. Un poids. un poids. Et un poids. ça, oui. c'est même dit oui. dans, euh, disons, de manière... Euh, manière euh, c'est même grammaticalisé, parce qu'on a le mot hapida qui veut dire sous, sous la poudre. Oui. Euh, ah oui, oui, c'est ça. Hein. Oui. Et ça, nous, on traduirait par sous l'effet de la poudre. Oui. Mais en fait, eux, ils disent directement sous, sous la dessous, poudre. Parce que c'est pour ça que la lutte tombe ah oui, c'est euh... vrai. Ouais, ouais, ouais. Je non, je te. Ouais, ouais ouais ouais, ouais. Oui, c'est ça, c'est la nuit tombe, exactement. Et personne ne la ramasse. Et le soleil non, se couche. Ça, <rire> Sauf que eux ils ont une autre manière de dire. Ça, ça, la... la nuit tombe et personne non, de la ramasse. Ils ont une autre manière de dire La nuit tombe, eux, ils disent Wahoui euh, Tiaka, ça veut dire nous nous sommes obscurcis. Euh, mais bon, en ah, français, c'est ah, vrai ah, qu'on oui, a oui. aussi cette idée que la nuit tombe. Et eux, ils l'ont aussi, mais disons, ça, ça apparaît à disons, dans d'autres types dénoncés. Bon, donc je vais avancer. Oui. Alors, une autre manière d'utiliser la nuit, c'est d'utiliser ces entités, et même ces entités malfaisantes. Hein. Les Chililana, c'est des. C'est euh, comme en fait c'est des, des ogresses invisibles qui peuvent dévorer les enfants, et euh, on les utilise, euh, elles, elles se déplacent particulièrement la nuit, c'est en fait les femmes qui, lorsque euh, la, la, la, la nuit est arrivée soudainement euh, à cause des, des quatre frères, et eh bien c'était les femmes qui étaient parties euh, pêcher à la Et ces femmes, quand la nuit leur est tombée dessus, se sont devenues des, des, des, des ogresses, des femmes malfaisantes. Bon, mais les chamans, ils n'ont pas peur de ces femmes malfaisantes parce qu'ils les utilisent, ils les exploitent pour récupérer leur vent, et avec ce vent, ils vont balayer les esprits, ils vont s'en débarrasser, ils vont les envoyer loin. Donc, on peut tout à fait utiliser n'importe quelle entité, même malfaisante, avec les incantations. Alors, bon, pour ça, alors il y a, alors. Elles sont ravissantes, hein Oui, oui, oui. Alors, euh, donc, non, juste ça. pour rappeler, jusque là, on a les. Euh, les vers nominatifs hein, mm -hmm. qui nomment euh, les différentes, euh, non jusque là, pardon, les différentes espèces de chililana, de Chilivana, parce qu'il y en a trois espèces mm -hmm. qui sont expliquées, enfin qui sont décrites euh, dans le mythe. Euh, et ensuite de là euh, jusque là, on a une description que je disais encyclopédique, hein, mm -hmm. c'est-à-dire la forme ouais. des chiliñana. On, on donne une description de leur corps. Mm -hmm. bon. euh, oui, non, jusqu'en bas. Et euh, ensuite, il faut, euh, il faut en faire quelque chose de ces, de ces, de ces chililanas. Euh, je ne sais plus si j'ai mis le verre. Ah non, je n'ai pas, pas mis le verre, parce que ça vient plus tard. Hein. Mais euh, disons, ensuite, euh, on, le, le chaman dit, euh, avec, avec ce vent des je j'éparpille je, euh, les spectres. Ah bah si, je l'ai là. Si, je l'ai. Mais simplement... Euh, <rire> Tout en bas, donc, euh, ah bah non, ça apparaît pas là. Oui, bah, je l'ai mis trop bas donc, donc ça apparaît pas. Mais disons, il dit euh, littéralement, dans son vent, je te fais disparaître. Alors, euh, maintenant, je vais parler euh, des autres procédures de neutralisation euh, qui sont utilisées par euh, tout et Mi. Euh, donc, il m'a. Il m'a décrit ça rapidement. Alors j'ai les incantations qui vont avec, mais comme ce serait trop long de, disons, de, de, de voir chaque incantation, j'ai préféré vous en faire, un, ouais. vous, vous dire ce qu'il m'a qu raconté. Donc il dit on place alors le spectre dans un angleu ventrifide. C'est-à-dire euh, une fois qu'on, alors une autre manière de, de, de neutraliser, hein, ça, peut être, ça peut être de l'éparpiller par le vent, mais aussi on peut le placer enfin c'est ce qu'on fait systématiquement, on le place dans, euh, dans un angoulevent trifide. quoi ça Un C'est Un, pas, un, un, oiseau, un, oiseau, un euh, oiseau noir et blanc. Oui, oui, trifide. Il a trois queues. On en nomme trois sortes. A celui ouais. de lune, qui parle les soirs de pleine, de, pleine, de pleine lune, celui de la mer, de la terre, et ceux appelés poroloïnas. Bon. Euh, une fois dedans, on peut détourner leur attention. Euh, et euh, tu continues ainsi. Tu les mets euh, dans des caïmans à tête jaune pour qu'ils martèlent le soir. Dans des grenouilles euh, sous on les entendra croasser. Dans un oiseau trop bon euh, de Komeyafu, euh, le soir il criera loulouloulou. Dans un bourdon euh, pour qu'il tournoie en, en bourdonnant de la Maloka. Alors ça, c'est disons pour qu'on les entende, des spectres, pour qu'on les détecte. Hein, comme ça, euh, on les entend arriver, on sait qu'ils sont là, on peut s'en méfier. Euh, on y prend garde et on peut aussi les mettre dans un phytolaca à feuilles vertes ou à feuilles rouges, dans une plante WEI. alors ça c'est des plantes euh, si on les touche ou, ou, à la lumière, euh, ou à la lumière du jour, enfin, à la lumière du soleil c'est des plantes qui vont, se, se, se, qui vont perdre leur force et qui vont dépérir donc ça c'est une manière de se débarrasser des spectres aussi euh, ensuite on nomme les papillons de nuit pour que les démons s'en aillent les manger puis on nomme les chemins où ils, où ils se manifestent de nuit pour annoncer le malheur. On nomme aussi la lumière de la lune et l'éclat des étendues d'eau pour que les démons les regardent au lieu de guetter les humains. Mm -hmm. Donc on détourne aussi leur attention. Ça, ça permet de se prémunir des spectres, des -ce démons. Que, est -ce que je peux oui. Est-ce que tu appelles démons ici Alors euh, disons il y a euh, démons, il y a deux, en fait, il y a spectre et il y a démons, mais eux, quand ils disent quand, euh, dans, dans, ce, dans ces invocations là euh, en fait, ils, ils, prennent, ils, ils prennent en compte les, les, les, les spectres, hein, mais euh, souvent il y a des démons qui sont avec eux. Hein. Bon. Euh, donc là, par exemple, il emploie le terme hignac qui, qui, euh, qui, euh, qui veut dire, qui est traduit en espagnol par diable, par, euh, par euh, démon, en fait. Ça veut dire que les esprits de esprit il y a les esprits Oui, c'est ça, ça. Il, y a, il y a différentes sortes. Mmh. Hein. Mais sinon, quand il parle des spectres, il y a un autre terme, euh, qui, est, qui est celui que je disais tout à l'heure. Hein. Ombre. Euh, et donc, il voilà. se bon. Et les démons, c'est des démons plutôt de la nature ou des démons. Des démons... Alors, alors, il y a un ancêtre, euh, il y a un grand ancêtre des démons qu'ils appellent le diable, ou qu'ils voilà. traduisent. Ah, euh, comme chez Oui, voilà. Hein, qui est le, euh, est, et donc, celui-là, il, il habite. Il habite dans le, dans le ciel, celui-là. Donc il est un petit peu... À, il est à distinguer des spectres. Démons. Il est à distinguer. Mais tu, juste, cette notion de démon, c'est une influence du christianisme ou pas euh, alors, cette... non, alors, à spectres, là, c'est oui, pas oui. une influence du, du christianisme. Mais là, tout d'un coup, j'ai un petit doute, hein, parce que je mets euh, les démons, j'ai peut-être mal traduit. Si c'est diablo, oui. Il faut c'est parce, bon, parce que ça, parce que effectivement, l'ancêtre des démons, il a du dentier Il faut que je vérifie si c'est le même terme ou pas, etc. Ça recueilli en espagnol ou en. Ah non, ouais. ah non c'est recueilli en yucuna. yucuna selon la langue yucuna. Et il n'y a pas le terme diablo espagnol dans le yucuna. Euh, quand, ils, quand ils sont obligés de traduire en, en, en espagnol, là ils mettent, ils mettent diable diablo, ils ils mettent non, diablo, Sinon, c'est pas les, introduit dans le. Ils mettent ah, diablo. Et, diablo. Et, euh, c'est peut-être peut le terme espagnol là que j'ai traduit. Euh, il, faut, il faut que je vérifie en langue du Kula, parce que en, en premier, j'ai recueilli en, en langue du Kula. Donc, est-ce que c'est le terme ombre ou, ou, ou euh, démon qu'ils utilisent faut Alors. Alors ensuite, on va passer à une autre incantation. On a l'inauguration de la Maloka. Euh, alors, évidemment, quand ils ont, quand ils ont terminé de, de construire une Maloka, on a, on a, on a des, des danses hein, qui sont faites pour, pour, pour inaugurer la Maloka. Mais avant ça, le chaman il doit préparer la cérémonie, la cérémonie dansante, avec des incantations spéciales. Et alors, donc là, euh, alors, on a des, des injonctions, hein, qui, qui sont euh, les vers magiques, hein, dont je parlais tout à l'heure, mais on a différents types de, de vers magiques, il y en a qui sont carrément des injonctions. Des fois, on on, fois ce n'est pas vraiment des injonctions. Euh, et là, euh, ces injonctions elles sont destinées à éparpiller les chouettes et autres oiseaux nocturnes censés apporter des malédictions et des intempéries lors d'une un, cérémonie dansante, il faut absolument éparpiller ces, ces oiseaux euh, malfaisants. Donc, euh, là, j'ai noté uniquement les, les vers magiques. Hein. Donc, Là, il dit euh, tout est mine. Euh, il dit, sous, euh, sous cette poudre d'obscurité, je te saisis avec tes malédictions, inquiétudes et maladies. Hein, C'est-à-dire que euh, les, les, les chouettes... Euh, elles, elles, ont, euh, euh, elles, elles ont un pouvoir mal, malfaisant important et c'est lié en fait à, leur, à leurs angoisses hein. ça ils l'ont dit euh, ils l'ont dit tecto, texto hein, c'est euh, des êtres angoissés quoi, hein. donc il faut, il faut vraiment, et c'est pour ça qu'ils nous, qu nous apportent des malédictions euh, je t'éparpille Jusque dans l'embouchure de l'eau, jetée par Donc jusqu'au delta de l'Amazon et Mais c'est les chouettes qui sont angoissées ou c'est... Oui, c'est les, les chouettes. Les chouettes. C'est les chouettes. Oui, oui, pour aussi plein d'autres êtres malfaisants, même des divinités malfaisantes. Ils sont, ils sont peu, pas paisibles. Quoi. Voilà, donc il faut, euh, il faut les éloigner. Et la poudre, on sait comme quelle matière, un euh... peu, quel genre de matière Alors la poudre, euh, donc là il parle de la nuit. Mm -hmm. Mais, euh, disons, euh, la, la référence immédiate, c'est la poudre de coca à mâcher. Ah, d'accord. Moi, je suis sinologue, hein, je ne mâche pas de coca, alors faut m'expliquer. Oui, mais on va en parler <rire> juste un petit peu après. tu parles ah. ah. des choix d'un ça, à quel état émotionnel ça, ça renvoie pour toi Bah oui, oui si je me demande. Euh, C'est-à-dire inquiétude. Euh... inquiétude. Oui. inquiétude. C'est-à-dire euh... c'est des gens qui sont tout le temps inquiets, Inquiète. et surtout quand on ne leur offre pas assez de choses. -à -dire ouais. on leur choses. Fait... Euh... C'est-à-dire eux tu ils ont l'impression d'avoir donné quelque chose. Par exemple, pour, moi je pense à la, à, la, à, la, à, la, à la mère de la Terre. C'est euh, euh, une divinité très importante veux... hein, qui est, euh, est censée habiter euh, sous la Terre. Et, il faut, et quand on fait cette inauguration de la Maloka, il faut aussi lui faire des offrandes. Et si on ne fait pas ces offrandes, euh, par exemple des offrandes de coca, eh bien elle va être furieuse, hein, parce qu'elle a toujours l'impression... C'est une mère, d'accord mais c'est une mère qui a toujours l'impression de se faire avoir par ses petits-enfants et donc elle veut toujours se faire avoir. Filme-moi un biscuit. Je fais partie, c'est comme dans les temps qu'on se fait en dehors, je fais partie façon feuse, c'est la référence. C'est pas référence, c'est la référence de Paris. Est-ce que c'est façon feuse ou pas Oui, c'est, c'est, c'est façon feuse. C'est un genre de français, c'est moi Mais là, je reprends tes photos qui disent, pas là, nous ma du cas. C'est très ça Ça on a une petite question. La ouais. place de la lumière pendant ces inaugurations. Comment La place de la lumière pendant ces inaugurations. Alors, la place de la lumière est ce qu'il y a est... de la lumière C'est -ce a... ah. très résineux. Hein Parce qu'on si la voit là. C'est ce voit derrière. C'est-à-dire on a une petite torche de copaille qui est en fait une simple branche de, de bois résineux hein, qu'on qu on met, euh, disons, qu'on euh, disons, l'allume par le bas. Il faut absolument que la, flatte, disons, la tête qui brûle soit en bas pour que ça continue à brûler. Et c'est euh, la seule chose qui leur sert traditionnellement pour s'éclairer. Alors, évidemment, avec la modernité, euh, ils sont passés à des choses un petit peu plus sophistiquées. Donc, depuis euh, en gros une centaine d'années, euh, ils utilisent euh, des boîtes, des de, de, de des, disons, euh, alors, ils ont copié nos, les anciennes lampes à pétrole, hein, ils les confectionnent eux-mêmes avec des boîtes de conserve qui ferment hermétiquement, hein, et euh, ils mettent une mèche euh, de jean, par exemple, une mèche en coton, et euh, ils mettent à l'intérieur euh, de l'ACPME, ce, ce qui correspond au gasoil. Quoi. et c'est ça qui leur sert de lampe euh, la nuit. Euh, bon, puis euh, maintenant, il y a des projets euh, avec... Euh, avec la préfecture ou avec des, des ONG, donc ils arrivent parfois à se procurer des, des, un panneau solaire. Parce, que, ça, dire, bien parce bien. que plus ils mettront de l'éclairage électrique, plus ils auront des, des oiseaux nocturnes. Euh, ah bah, On va avoir, avoir les insectes qui vont venir tourner autour des éclairages électriques et puis des oiseaux qui vont arriver. Ils vont arriver. le. Grand feu. Donc, on doit aussi acheter des kalachnikovs là-bas ah ben, voilà, donc là je vais faire le lien donc là on a l'exploitation euh, de, de l'élément nocturne mm -hmm. pour éparpiller hein. mais on a, on, on a aussi les offrandes de coca pour asseoir et apaiser euh, alors oui euh, là, je, là je parle des, plus de la même chose là. On, on a euh, les esprits du tonnerre alors les esprits du tonnerre on a le tonnerre de, de minuit par exemple ou le tonnerre de 9 heures on a différents types de tonnerres hein, qui sont identifiés par les yukunas et c'est des types de tonnerres qui ont des couleurs différentes bleu, rouge, jaune. Et le plus fort c'est le rouge, je crois bon. euh, je ne sais plus. Où vous êtes... euh, bon. euh, et donc ils, euh, ils sont obligés de se débarrasser de ces esprits du tonnerre, parce qu'évidemment le tonnerre il peut tomber sur la maloka euh, et griller tout le monde. Le tonnerre, ouais. ou Comment le tonnerre ou l'éclair Comment Le tonnerre ou l'éclair Parce que tonnerre, c'est ouais. euh, Oui, pas, alors l'éclair, mais l'éclair, c'est l'arme des esprits du tonnerre. C'est l'arme du tonnerre. C'est l'arme du ça tonnerre. Ça marche ensemble. Voilà. Donc, moi aussi. Tout donc, aussi. donc, on a une divinité, c'est-à-dire euh, la divinité tonnerre, qui s'appelle Kamarari. Et cette divinité, euh, alors là, ça fait encore référence au mythe euh, des Karipulakena, c'est-à-dire le mythe d'origine. Alors, euh, donc eux, ils ont été, euh, ils, étaient, ils étaient agacés par le tonnerre qui faisait du bruit, etc., dans le monde, etc. Donc ils ont été le voir, ce tonnerre, et euh, furieux. Hein, mais simplement, le tonnerre qui est beaucoup plus costaud qu'eux, il leur a, à peine, il les a vus, etc. Il les, il les a, euh, il leur a balancé des, des coups d'éclairs, et euh, ils ont failli en mourir, ces, ces, ces jeunes cariculaténa. Bon. Mais euh, donc ce, ce kamarari, pour jeter des éclairs, il utilise euh, son, sa massue, euh, sa massue rituelle, et il utilise, qui a un esprit particulier, à l'intérieur de cette massue, il y a un esprit particulier qui est capable de jeter des éclairs. Et il utilise aussi les planches euh, de rythme, hein, qui sont des, des planches. Euh, que les Yukuna, les euh, disons, euh, frappent avec leurs pieds euh, lorsqu'ils font des cérémonies dansantes. Bon, en dessous, euh, cette planche à rythme, eh bien, il y a aussi euh, des, es, des, des esprits qui sont capables de euh, jeter des éclairs. Donc, euh, lorsqu'ils font des euh, incantations, Enfin, lorsque les Yukunas font enfin, ces incantations, ils sont obligés de nommer non seulement le, la divinité tonnerre, mais les esprits des de, de différentes armes de cette divinité, etc. Bon. Et alors, euh, donc, d'un côté, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont éparpiller ces esprits, euh, et d'un autre côté, euh, la. la le, la divinité camarari ils vont l'asseoir c'est à dire parce qu'on ne peut pas l'éparpiller comme ça la divinité euh, donc il faut euh, lui offrir de la coca euh, simplement pour qu'elle se calme et ça c'est un accord qu'ils ont eu avec lui euh, dans le, dans le, le, le mythe d'origine c'est à dire euh, ils ont fini par se mettre d'accord avec lui euh, si le, la divinité elle est furieuse c'est parce que personne lui offre de la coca donc, elle attend que quelqu'un lui offre de la coca. Donc, euh, les, les, les carrés Pulakina, ça a été les premiers à offrir de la coca. Et ensuite, chaque chaman, quand il fera son implantation et qu'il voudra contrôler euh, le, le tonnerre, eh bien, il fera aussi des offrandes de coca pour calmer le tonnerre. Mais tu peux se poser juste une question le... oui. Poudre et coca, c'est le même mot euh, Non. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a un terme pour dire. Euh, la, la, coca, donc la, la, la coca, la feuille de coca, oui. euh, la plante coca, c'est Ipatou. Hein. Et là, euh, dans, quand ils disent poudre, euh, ils utilisent euh, un autre mot qu'on a vu tout à l'heure. Euh, euh, je, je ah oui, macapé. Hein, mac, macapé, ça c'est le mot poudre. Oui. Et on peut dire par exemple la poudre pour n'importe quelle autre chose, vers oui. hein, la baba. oui alors, ça, ouais. alors, cette poudre, macapé, ça c'est le terme spécifique qu'on utilise dans les incantations. Ah. Et sinon, quand ils utilisent euh, la coca à mâcher, hein, c'est-à-dire la coca sous forme de poudre, ils disent Nukaku, c'est-à-dire, en gros, caché. ce que j'ai dans les joues, ce que je vais mettre dans les joues, ou ce qu'on ce qu met dans les joues. Mm -hmm. Kaku, ça veut dire joue. Mm -hmm. C'est-à-dire que le poudre de l'incantation, ça peut, voilà, par habitude de, du contexte renvoyé à la coca, mais ça peut... Quelquefois renvoyer autre chose, par exemple, là, si je lis poudre de je sais pas quoi, poudre d'autre chose. Mais poudre de Capillou, oui. Alors, ça, c'est les différentes divinités euh, qui sont à l'origine ah, de la coca. Ah, Capillou, c'est l'être mythique qui s'est transformé en coca. D'accord, je comprends. Euh, bon. Alors, cette poudre de coca, il faut la placer dans la bouche de Kamarari. Et, euh, et sous l'effet de cette poudre, il va s'asseoir, il va être content. Donc, on, on, on assoit la poudre dans la bouche de Kamarari, et par la même action, on assoit Kamarari. <rire> euh, donc, avec cela, je t'assois bien dans ta maloka. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'analogie <rire> entre la poudre et la, et qui s'assoit dans la bouche, et Kamarari qui va s'asseoir dans la maloka. Ça, c'est très fréquent dans les... Alors, euh, « Asseoir les esprits du tonnerre par la, la poudre obscure hein, », donc maintenant on voit ce que ça, ça donne avec la nuit. Hein. « euh, Sous cette poudre obscure, je t'assois bien, tu ne ressors plus vers moi, je te renvoie à ta place. Hein, » C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, la, la poudre euh, de nuit, hein, c'est une masse euh, gigantesque hein, qui s'abat sur, sur les hommes et sous cette masse les, les, les gens euh, tout d'un coup ils ne voient plus rien hein, et, et ils, ont, ils sont contraints à s'asseoir ça c'est ce que les yukunas constatent et donc c est, c est, cette, cette poudre on la nomme pour asseoir euh, là dans ce cas euh, les esprits du tonnerre donc il y a aussi une même action enfin une action qui est similaire entre, entre asseoir avec de la poudre de coca et asseoir avec de la poudre de nid Sauf que la poudre de nuit, c'est euh, quelque chose qui est extérieur à la personne qu'on assoit. Alors que la poudre de coca, c'est quelque chose qui est intérieur, puisqu'on lui met dans la bouche. Donc, euh, sous ces deux poudres, l'une intérieure et l'une extérieure, on va, on va mieux asseoir euh, les esprits du tonneau. Elle n'est jamais décrite, la poudre de nuit Alors, la poudre de nuit, bah, elle est décrite euh, dans, dans les, disons... Euh, non, elle n'est pas vraiment dé. Enfin, euh... elle est, oui, elle est décrite de, de différentes façons, mais là, c'est pareil. C'est des choses que j'ai un petit peu dites ailleurs, oui. et euh, tu, tu, tu m'obliges à sauter à droite et à gauche. Oui, euh, C'est-à-dire que. Euh, t'asseoir aussi. C'est-à-dire que il y a différentes euh, conceptions qui tournent autour de la, conce de, de la conception de, de la nuit. Hein. C'est-à-dire que euh, des fois, on en parle comme poudre. Des fois, on en parle euh, comme, euh, comme une maloca. Hein, C'est-à-dire que euh, la nuit étoilée, hein, c'est euh, similaire à la toiture euh, intérieure d'une maloca. C'est-à-dire que euh, c'est un, une toiture de feuilles. Hein, et euh, au bout de quelques années, la toiture de feuilles elle va s'effriter. Donc il va y avoir des petits trous. Hein, et quand il fait jour, ces petits trous, c'est des c'est des trous qu'ils appellent dans leur langue étoiles. Et donc, il y a une, une analogie entre le toit de la Maloka et euh, le, le, le ciel étoilé. Euh, et alors, l'autre manière de désigner euh, la nuit aussi, c'est en référence à la canopée. Hein, C'est-à-dire que euh, ces Indiens qui, traditionnellement, vivent continuellement enfouis sous la forêt, hein, quand apparaît le jour, eh bien il y a une ouverture de la canopée qui se fait, qui est similaire à ce que les hommes yukuna font quand ils abattent les arbres. Hein, C'est-à-dire que tout d'un coup, en abattant une série d'arbres, eh il y a euh, tout d'un coup le soleil qui, qui entre, etc. La lumière, hein. Donc ça, c'est les différentes manières euh, de, de parler de la nuit, etc. Bon, je, je, je, je, je, là, je saute un peu le droite et la gauche. Hein, Mais disons, ça, c'est vu à la fois dans la mythologie, et dans les incantations. Alors, euh, bon. alors oui, alors, il, y a deux, il y a deux choses importantes de cette poudre. D'une part, c'est une masse qui fait descendre, et d'autre part, c'est une poudre qui, qui réduit les conditions de visibilité. Et donc, euh, si les gens ne peuvent plus rien voir, ils sont, obligés, ils sont fixés au même, à leur place, et ils sont bien obligés de s'asseoir. Alors maintenant on va voir une dernière euh, incantation rapidement, c'est le traitement euh, des morsures de serpent. Alors là encore euh, les chamans ils peuvent invoquer des, des entités euh, spécifiques de la nuit comme les lucioles hein, et les lucioles elles sont utilisées pour aller récupérer les âmes, c'est-à-dire les âmes un malade hein, qui, euh, qui, qui est inconscient. Eh bien, du point de vue du Kuna, son âme, elle, elle, elle a été kidnappée par, euh, par exemple, par des tapirs, et il faut aller la chercher. Alors les chamans, eux, ils envoient, quand, quand ils, ils, évidemment, ils font leurs incantations de nuit. Donc, ils envoient les lucioles chercher les, les, les âmes euh, de, de, du patient, ou ch chercher l'âme du patient, et euh, c'est cette luciole qui va, qui va la ramener. Et euh, donc, évidemment, la Luciole, elle, elle a euh, euh, ce que eux, ils appellent. Euh, bon, c'est intéressant la façon dont ils, ils désignent les, les lucioles, ils disent rayon lumineux de Wei. WEI c'est est, l'arbre, euh, euh, euh, disons, euh, laxus mundi, euh, qui, est à qui est censé être à l'origine de l'eau, et qui est euh, que, que le yukuna, euh, euh, disons. Euh, la géographie de cet arbre, c'est le delta de l'Amazone. Hein, C'est-à-dire qu'à l'origine, euh, cet arbre était euh, à la base, ils appellent ça base de l'eau, hein, donc il était situé quelque part dans le delta de l'Amazone. Et les cariboules à Laquena, euh, quand ils ont vu que leur grand-mère cachait l'eau dans cet arbre, ils se sont amusés à abattre cet arbre. Et c'est en abattant que euh, cet arbre Willy a créé, euh, disons, euh, s'est transformé, en, en, en le, le fleuve euh, Amazon et puis ses affluents, etc. Oui. D'accord. Donc, pure réflexion de géographe, là encore, il plaçait l'origine de l'eau à l'embouchure du fleuve. Oui, c'est ça. l'embouchure <rire> oui, du fleuve, oui, je ah, parle à l'embouchure. C'est intéressant. Mais c'est peut-être l'origine de l'eau de pluie ah ben non, mais justement, l'embouchure de fleuve n'est pas l'origine de l'eau de pluie, c'est là, là où arrive le, le fleuve et ce qui se déverse dans, se déverse dans, le, dans, le, dans la mer. Oui, région. oui, non, mais je veux on C'est un renversement de perspective assez intéressant pour ouais, eux. Ouais. Alors qu'il y a d'autres traditions, par exemple chez les Miragas, où ils considèrent que l'origine du fleuve, pas l en... enfin l'origine de l'eau, c'est pas l'embouchure, c'est au contraire euh, la source. Alors que les Miragas, ils habitent à. Maintenant, ils se marient avec les Nukuna. Euh... Ah, ils se marient avec les Yokos. Oui, Donc, oui, oui. euh, l'un et l'autre, Mais c'est récent, hein, ça date, d'une disons, de 80 ans. C'est logique qu'ils aient les deux extrêmes, donc s'ils se marient, intermarient entre eux. Mais non, oui, c'est pas si une langue. Enfin, disons, ça, c'est très ancien, c'est-à-dire hein, que bah, c est, c est, c ces traditions-là, euh, ça date pas de, de leurs premières alliances. C'était déjà... Enfin, j'imagine que c'était déjà là. Ah, ça, on peut pas savoir. À quand faire remonter les mythes Enfin, en tout cas, ils ne sont pas influencés l'un l'autre, puisqu'il y puisqu'ils ont des, des, des conceptions non, complètement opposées. Bon. Alors, oui, alors, c'est juste pour les Lucioles. Donc, ils appellent ça Rayon Lumineux de Wii. Donc, cet, cet arbre d'origine, on imagine qu'à l'origine, il était, il était lumineux. Bon. Mais aussi, ils disent reste de torches épées de, de, de Kawanak. Et la torche, c'est celle qu'on voit à l'arrière. Euh, c'est ça, ces torches, qu'ils appellent épées l'épée, c'est à la fois le nom du bois qui est utilisé pour faire des torches et aussi le nom d'une torche. Alors, ils décrivent aussi euh, les, les lucioles, dents effilées, front brillant. et ils disent dans cette enveloppe spirituelle, je saisis cette âme. Donc, c'est quasiment la, la, main, euh, la main du chaman qui va, qui va attraper, récupérer l'âme les, les, euh, du patient qui a été volée par les tapis. Et on voilà. sait pourquoi euh morsures de serpent se soigne toujours avec des mots de, qui ont à voir avec la lumière C'est du... très complexe, les incantations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule procédure. Il y a, il y a, dans, chaque, dans ce genre d'incantation comme le traitement de morsures de serpent, il y a au moins 20, 20 procédures différentes. Mmh. Donc l'une des procédures, c'est aller récupérer euh, une âme séquestrée. Il y a d'autres procédures qui visent à adoucir le venin du serpent, par exemple. Oui, mais ça n'empêche pas ma question. Pourquoi dans cette procédure d'aller récupérer l'arme, la saisir Comme vous dites, le chaman le, le, le prend l'arme. Là, il s'agit, dans cette procédure-là, moi, je ne oui, connais oui, pas oui. les autres, Donc, de rayons lumineux, de restes de torches, de lucioles, il paraît. Donc, non, Il y a quatre vers, là, on peut pas oui, ça faire ça, c'est pour désigner les lucioles. C'est-à-dire, pour invoquer ouais. les lucioles, on est obligé de d'écrire, de, enfin, euh, de, de nommer, d'une part, leur ancêtre, c'est-à-dire, là, c'est Oui et, Kawanaku, d et, euh, dit, et euh, dire exactement à quoi ça correspond par rapport à, à l'ancêtre voilà. donc là en l'occurrence la, la luciole elle est nommée comme rayon lumineux d'Oui ben et comme reste de torche de Kawanaku et ça pour n'importe quelle incantation que à chaque fois qu'on va arrêter la luciole on sera obligé de les désigner mmh. de cette manière ben, c'est une réponse Comment c'est une réponse déjà voilà. à ça oui, pas, oui. À laquelle, pas à l'autre question mais s'il y a euh, oui. 50 procédures il y a donc 50 manières effectivement alors oui, alors, euh, mais alors on peut les, les lucioles, on peut les utiliser pour des procédures les différentes. différentes. Euh, voilà, bon. Alors ensuite, on, on a euh, une, autre, une autre procédure qui est cacher l'âme du patient dans les fosses de la maloca. Alors là, ça devient un petit peu plus sophistiqué, euh, c'est-à-dire que déjà il faut nommer euh, les différentes fosses euh, de la maloca et des fosses, on en a plein. Et alors, euh, les fosses, c'est-à-dire, en, euh, en fait, chaque fosse est une projection, euh, disons, des, du quadrillage qu'il y a dans la toiture d'une maloca, entre les chevrons et les cerceaux médiaux. Donc, je, je fais un tout petit retour sur l'image euh, d'origine, pour que vous voyez bien ce que c'est qu'une maloca, euh, en dehors de mon petit dessin. Hein. Donc là on les voit les cerceaux médiaux. Et puis on a des chevrons. Et les fosses, c'est des projections de, de chaque euh, rectangle euh, sur le sol. Et c'est ça qui délimite les fosses. Et, des, et ces rectangles, ils sont censés avoir tous la même dimension. Bon. Alors, le, le chaman, ensuite, donc il va, il va nommer ses fosses. Euh, alors, euh, je reviens. Pour cacher euh, l'âme du patient dans ses fosses. Pour éviter. Pour, parce que est, le patient, évidemment, il est, dans, euh, il, est, euh, il est très vulnérable. Déjà, il s'est fait piquer son âme. Donc, on l'a à peine récupérée avec les litieux, Il faut tout de, suite, tout de suite la cacher pour pas que les tapis viennent la récupérer. Donc, là, la procédure, c'est de cacher l'âme. Et, euh, et aussi, on a. Et, euh, donc, dans l'un des diagnostics que je présente. Que j'ai présenté l'année dernière, ils, ils, ils ont dans le diagnostic, il explique ça, le, le jeune chaman qui a soigné son père. Je peux vous Mais euh, c'est pour soigner une morsure de serpent. Oui, c'est ça. Et tu dis que l'âme a été volée a été par un oui. et, euh, et le serpent, qu'est-ce qu'il fait là-dedans Rien. Euh, et... Le serpent, on l'a oublié cette procédure -là. à cette procédure-là, c'est-à-dire on n'en parle plus. Et là, on s'y est intéressé euh, oui. l'arme enfin, prise par le tapir c'est celle de la personne qui a été mordue par le serpent ou oui c'est à dire que euh, dans, une, dans, une, dans les premières procédures on va déjà nommer tous les serpents, tous leurs venins pour déjà euh, adoucir leurs venins mm -hmm. bon. euh, et, euh, pour le neutraliser et puis ensuite les serpents on passe à autre chose, c'est fini on va nommer euh, tout, tout les, toutes les entités qui sont dangereuses et qui pourraient profiter de cette vulnérabilité du patient pour euh, venir lui, lui piquer son âme, etc. Euh, venir lui faire du mal encore derrière. Donc c'est là qu'on va tous les nommer et on va tous s'en débarrasser ou les neutraliser d'une manière ou d'une autre. Les serpents, ça ne vole pas les âmes euh, les, les serpents aussi, ils peuvent voler des âmes. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, ils sont, euh, disons, ils sont neutralisés euh, d'une autre manière. Euh, euh, oui, je ne sais plus s'ils font partie de ceux qui, qui volent les âmes, hein, mais disons, on a, des, on a des, des, des animaux qui sont vraiment spécialisés dans le vol voilà. des âmes, hein, par exemple les, ou les boas, hein, et qui ne sont, euh, sont pas nommés en même temps que les autres serpents. C'est-à-dire que pas forcément ceux qui font la blessure qui oui. vont voler l'âme. Oui. Ceux qui volent l'âme, c'est ceux qui profitent de la faiblesse oui, induite bah, par bah, la blessure. Oui, voilà, voilà. Donc à chaque fois, il faut tous les nommer. Euh, donc, alors, je reviens sur Hamelu. Euh, Hamelu, c'est la, la Pachamama hein, dans les traditions péruviennes. Donc, c'est la, la, la, la mère de la terre hein, chez les Incas, Et euh, c'est aussi la grand-mère des quatre frères. Hein. Et euh, donc, euh, elle, elle, est, elle, elle est censée euh, habiter euh, dans, disons, c'est l'une des premières divinités à avoir construit des fosses. Pourquoi Parce que quand les, les Caripoulakénas, ils ont abattu euh, l'arbre d'origine, eh euh, elle, cette cette mère euh, là, elle a, euh, elle a disons euh, en, euh, fait un, du chamanisme, une sorcellerie pour que le, pre le, arbre, le premier arbre qui tombe, eh bien, il tombe sous terre et il emporte avec lui toute, toute son eau. Donc, elle a, elle a, euh, à ce moment-là, elle a, elle a fait une, une des premières fausses qui est euh, racontée dans le, dans le mythe d'origine. Parce que sur ces qui... gens-là, il y a toujours de l'eau dans les arbres. Oui, oui. Et alors, donc, euh, et alors, il y a, euh, a d'autres... Euh, alors, Ensuite, les Karekulakena, ils ont été obligés de recommencer à rabattre un autre arbre vieilli pour avoir de l'eau sur terre parce que le premier, tout est parti dans le sous-terre, sous donc c'est à l'origine de, de l'eau des le de nappes phréatiques. etc. des nappes oui, voilà. Et puis il y a d'autres, il y a un autre arbre qui est parti dans le ciel. Okay. Euh, et, ça, c est c est et ça c'est voilà. la pluie. Et c'est Voilà, voilà. voilà. c'est pour ah, ça bah, que, que tu parles. c'est ça qu'il faut, voilà. qu faut contrôler quand on veut euh, éviter qu'il y ait de la pluie, etc. Okay. Il faut éparpiller ces arbres qui sont dans le ciel, ces troncs d'arbres qui se baladent dans le ciel, et qui pourraient nous asperger, etc. Alors, euh, donc, voilà, ça c'est pour Hamelou. Donc, on dit euh, dans le verre magique, à partir de son trou, sous la lumière du soleil, je protège ton âme. Donc, on cache, on cache l'âme dans, dans, dans, dans une fosse de Hamelou. Et la fosse de Hamelou, ça correspond à, au, au, à une heure précise. Euh, C'est-à-dire, fosse habitée par Hamelou, ça, ça correspond... Euh, à la, pouce, à, disons, à la fosse, euh, qui est la projection du, du, du rectangle qui est éliminé à 17h. Donc ça, c'est la fosse de Hamé. Ah, Il y en a d'autres. Euh, donc, oui, c'est ces quatre-là, en gros. C'est celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et puis, c'est aussi celles qui sont en face. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... Mmh. Euh, euh, les Yukuna, ils habitent en plein sur l'équateur. Donc, pendant euh, six mois de l'année, le soleil, il éclaire la partie nord de la Maloca Et pendant les six autres mois de l'année, il éclaire la partie sud de la Maloca. Donc, euh, une partie de l'année, ça va éclairer là à 17h. L'autre partie de l'année, ça va éclairer là à 17h. Donc, les fausses en question, c'est ces huit là, là, qui sont de, ces de qui sont... Et pourquoi 17 heures euh, Parce qu'ils ont besoin de euh, nommer euh, chaque fosse. Et pour nommer les fosses, on nomme la fosse de 17 heures, la fosse euh, de, de 18 h la fosse de 19 h la fosse de 20 heures, etc. Hein, qui correspond finalement à tous ces quadrillages Et qui en fait, qui correspond à tous ces quadrillages et qui ont chacun une projection. projection. Donc euh, c'est des fosses qui sont le sol et 17 heures, c'est quelque chose de particulier oui parce que c'est là que commence la nuit et donc c'est là que, que, que à, ce, à partir de ce moment là que Hamelu commence à euh, disons, avoir ses angoisses oui, hein, voilà. et euh, commence à jeter ses 18 nuit totale. Temps, hein. et donc par, euh, en pleine nuit c'est un tout petit peu différent parce que le soleil il est censé être de l'autre côté de la terre mm -hmm. donc là on a aussi des projections qui sont en fait euh, des fosses, elles se situent euh, entre le centre, elles enfin, sont censées oui, oui. se situer entre le centre de la Maloca et le soleil. Et donc les les, les, les soigneurs, hein, quand, euh, ou disons les narrateurs, quand ils racontent un mythe, etc., oui. et donc, quand, ils, quand ils font référence au soleil à une certaine heure précise, Hein, quand il est deux jours, c'est très facile. Hein, quand ils sont en train de raconter une heure et que le soleil, peu importe où il est, hein, donc ils vont dire euh, 17h, hein, le soleil il est là. Et quand il sera, euh, par exemple, à 3h du matin, ils diront le soleil il est là. Voilà. Et donc la fausse, c'est celle qui se situe euh, entre le centre et le soleil. Et qui correspond aussi à une projection sur ce qu'il et comment ils mesurent qu'on est arrivé à 3 heures Comment, comment, comment Ils mesurent qu'on est arrivé à 3 heures Ils ont des montres ils... Non, bah, bah, bah, non alors des ça, c'est des estimations. C'est ce qu'ils me des racontent. C'est des estimations disent, et des étoiles. C'est pas très précis, mon truc, 3 heures, 4 heures, etc. Euh, disons, euh, c'est des estimations. Hein, quand ils m'ont euh, euh, dicté euh, cette invocation euh, invo de... dans leur langue, euh, ils m'ont dit, ça correspond à telle heure. Oui, d'accord, deux jours, mais de nuit. Et de nuit, pareil, ils m'ont dit, ça correspond à, à, à telle heure pour l'année. C'est toi, pas n'empêche qu'ils savent parfaitement à quel endroit c'est dans Alors c'est vrai que de nos jours, évidemment, les Yukunas, ils ont, ils ont presque tous des montres, bien sûr. C'est pas cher les montres. Euh, ouais, euh, les, temps, ouais, pour ouais, les pesos, ouais. ça, ça correspond à... Non, mais est-ce qu'il y, hum? est qu y a, par rapport au, au, au dessin, là, si on oui. voit bien, c'est vrai... Le, le, les chevrons etc ça, on voit quand il y a le soleil à tel endroit ouais. ça fait comme un cadran solaire quelque part oui, ben que mais je, le, je, je, le, je suis bien d'accord mais le, le dessous pour eux ça doit être tout aussi précis si j'ai bien compris la question c'est comme, comment ils le, il le fixent par rapport ça à... ça l'est précis, c'est 15 degrés par heure ils ont bien dû le voir que ah bah le soleil... ah bah ça c'est vous qui le dites, moi je ne sais pas ce qu'ils disent eux les Yukunas alors euh, oui, alors bon je, je sais, sais ce que c'est qu'un cadran solaire, mais je ne sais pas ce que disent les Yukunas c'est ça qui m'intéresse. Oui. alors, euh, ce, que je, ce, que, ce que je sais précisément c'est que chaque, chaque fosse est une projection de ses là ça c'est d'accord ça c'est précis ensuite les heures de chaque invocation, eux, ils m'ont donné des, des, des heures euh, disons approximatives. Oui, les, hein, ils les appellent peut-être même d'une certaine eux, ils, manière. Ils ne regardent pas forcément leur montre euh, etc. Quand ils leurs en tout cas, autrefois, il, ouais. euh, il y en a les qui ont des montres, il y en a qui n'ont pas de montre Mais comment ils les appellent, tichent... les heures Ils les appellent en disant 14h, 17h ou ils les appellent comme les chinois, par exemple, ne disent pas ça et disent autre chose. Non, c'est quand ils traduisent en espagnol. Ah, voilà, et en youkuna ils disent quoi Alors, il faut me laisser dire des choses. Je ne demande pas mieux. Eux, ils ont des Manières, euh, disons, euh, yukuna, de désigner les heures. Voilà. Bon. Et alors, ces manières de désigner les heures, ça, j'en ai parlé l'année d'il y a un an, quand j'ai raconté le mythe d'origine. Bah, je suis désolé. Dans ma le mythe d'origine, oui, euh, quand on a loupé un épisode, évidemment. Bah, la euh, vraie, dans le mythe d'origine. Je pensais pas venir aujourd'hui, je suis venu quand même. Je <rire> pas dû. Dans le mythe d'origine. Euh, il, pour nommer les heures ils nomment par exemple les grillons mmh. euh, on n'est pas encore arrivé aux grillons on va y venir euh, qui se manifestent à telle heure de la nuit eh ben voilà. Voilà. Bon. il y a aussi euh, des, les coques ils nomment les coques qui se manifestent à une autre heure de la nuit etc il y a différents animaux il y a ça. le boa qui se manifeste à minuit euh, etc donc ils ça. ont les animaux pour se repérer et c'est les caripoulakenas quand ils, quand euh, quand quand euh, quand, quand leur, la nuit leur est tombée dessus parce qu'il y a, a, a l'un d'entre eux qui a ouvert la, no, la nuit mm. La, la, mm. La, noix, la nuit est arrivée euh, le plus malin lui il, il, il, il s'est débrouillé pour pas tomber euh, de sommeil tout de suite euh, bon. euh, mais ensuite euh, il a, il, ils ont fait du chamanisme quand ils se sont réveillés ensuite mm. ils ont fait du chamanisme pour contrôler la nuit ça. et oui. c'est lors de ce chamanisme qu'ils ils ont euh, euh, créé les premiers euh, animaux nocturnes Et les ont nommés. Voilà, qui, qui apparaissent à chaque heure de la vie Et, euh, il y en, alors, selon l'une version ils ont, ils ont créé certains animaux dans une autre version euh, ils se sont euh, transformés dans ces animaux euh, en tout cas, c'est ces animaux-là qui sont qui tout sont marque vivés. le rythme de la. Voilà. Vie. Donc ça. tout ça, j'en parle de, en détail. Dans ah mais j'en doute pas, mais, mais, mais C'est très intéressant que de savoir, oui, oui, sinon on sûr. comprend je pas. Je pense que. 15 degrés, oui, je oui, mais oui. c'est pour ça que c'est important oui. que tu poses oui. la question. Simplement, comme je veux aller trop vite. Voilà. Oui. je pense ma question était idiote en fait, c'est qu'il reconstitue la cour du soleil en dessous de la Terre. Oui. Comme, comme ils veulent, ils doivent, ils doivent dire voilà, ça correspond à tel cadran. Ils n'ont pas besoin d'heures en vérité. Oui, oui, hein. euh, oui. Alors, euh, ce, ce font, voilà, là encore, il faut connaître la mythologie, c'est-à-dire que euh, dans le mythe de, de Kawa Ilini, c'est le, le mythe du, du premier euh, héros culturel. Euh, en fait, euh, lui, euh, il s'est fait jeter dans, dans une fosse qui est aussi nommée là, euh, pour tomber de l'autre côté. Mm. Et, quand, et donc quand il est tombé de l'autre côté, il s'est retrouvé dans la nuit, oui. dans l'obscurité totale. Et il a dû attendre l'arrivée du soleil sur son bateau pour lui demander de sortir de, de l'endroit où il était parce oui. qu'il euh, ne savait pas où aller, euh, etc. Bon. Le, le soleil, il était trop chaud, donc il n'a pas pu aller sur son bateau. Donc le soleil a dit « Attends mon frère, il y, a, il y a la lune qui arrive, euh, attends-le, il va t'emmener sur son bateau, etc. » Donc il attend la lune, et puis euh, la, la lune, donc le héros, euh, le, le personnage lune arrive sur son bateau, puis il l'emmène, etc. Bon. Et donc euh, c'est là qu'on a une conception, qu enfin, qui la conception, euh, disons, de, de, de la rotation euh, du, du soleil autour de la Terre et aussi la rotation de la lune. Et qui oui. est très précise en fait, oui. aussi, selon les disponibles. Bon, mais sinon, mes heures. Quand je dis 17 heures, etc., c'est évidemment des heures approximatives. Mm. C'est celles qui, qui m'ont dit, mais je n'ai pas été mesuré précisément, etc. Ce qu'il faudra que je fasse. Alors, excusez-moi encore une question. Si Les, ces rectangles, ce pas des vrais rectangles, mais ils ont. Ils... C'est euh, ah. oui, des, des rectangles qui sont. Euh, enfin, non, non, ça mais je veux dire, est-ce qu'ils sont dans une géométrie euclidienne ou dans une géométrie euh, non euclidienne euh, Parce que c'est des tâches. J'aurais pas demandé voilà. ça. Euh, mais simplement. Euh, je ne sais pas s'ils sont, sont assez précis pour, pour, pour, pour. De toute façon, ils n'ont pas ces. Je ne sais pas. Il faut, il faut que je. Mais ils appellent ça petit... comment Ils appellent ça C'est des tâches de lumière C'est quoi ça Non, ils, ils disent simplement que les. carrés les carrés qui sont, les, parce qu'ils disent carrés, hein, ils oui, oui, voir, le carré. Oui, hein, oui, carré. rectangle. Donc, oui. euh, qui sont là, euh, ça correspond euh, au carré pour faire les pompes. C'est tout ce qui, c'est tout ce qui Ok. Bon, euh, je vais mettre... Alors oui. Ensuite euh, oui alors voilà on arrive aux coques. Bon là j'ai choisi des coques. Ensuite je crois qu'il y a les grillons, etc. Donc là on va nommer euh, en dehors des fosses. Hein, on nomme aussi euh, les, euh, les, les entités qui apparaissent de nuit et qui sont des repères pour désigner certaines heures de la nuit. C'est-à-dire pour désigner chaque fosse, on est obligé de désigner chaque heure de la nuit. Par rapport à... Donc il faut désigner les deux. Donc les séries d'invocation une même pour, les, pour les, les, euh, les animaux nocturnes et puis une autre pour les fosses, il faut les entremêler parce qu'ensuite dans les vers magiques, on, on se réfère à tout ça. Le euh, signe par exemple, on calcule par deux heures et chaque heure, c'est pareil, porte le nom aussi d'un animal cyclique, etc. Donc, oui, oui, oui, oui. je veux dire, c'est. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Ouais. Ouais. Alors, euh, donc voilà, comment ils se réfèrent aux coqs. Ce, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les, les Saints Pierre et Jésus qui sont là. Oui, parce que, euh, bon, d'une certaine manière, ils ont conscience euh, que ces animaux ont été introduits par les Blancs. Donc, ça vient des, des, des divinités euh, qui sont euh, à l'origine des, des Blancs, hein, selon eux. Donc, à son réveil, je protège l'âme de mon enfant. Hein, C'est-à-dire que, euh, là, c'est le verre magique. Euh, pour chaque heure, il faut protéger euh, l'âme du patient, là, qui est comme mon enfant, euh, pour, pour pas qu'il meure à, cette, à, cette, à ce, à ce moment-là. Hein. Et si il va mourir, le chaman, il va avoir une sensation dans son corps, un influx nerveux qui, euh, qui, part, qui part du genou hein, et, qui, et qui arrive jusqu'à jusqu la plante des pieds. Là, ça veut dire qu'il va mourir. S'il s'arrête là, ça veut dire simplement qu'il va, il va survivre. mais Il va être très malade. Donc ces, ces invocations, ça sert aussi à faire de la divination, et à interroger euh, les caripoulakenas, parce que les caripoulakenas, ils sont euh, les, les quatre héros, hein, ils sont, euh, à chaque fois, ils sont, euh, ils sont mobilisés, hein, pour, parce que c'est eux qui envoient ces signaux. Hein, ils sont convoqués, quasiment, hein, pour faire les, les, les incantations. Donc le chaman avant de faire l'incantation, il fait une, une pré-incantation pour dire, cette nuit, je vais, je vais, je vais faire telle, telle incantation, donc... Euh, donc il faudra être là, etc. Et il faut effectivement le faire, parce que sinon les carrépoulets à ils vont être furieux. Si on n'est pas là au rendez-vous, euh, ils ne seront, seront pas contents. Bon. Alors, pareil pour le grillon nocturne. Bon, euh, bon je, je passe très vite, hein, parce qu'on on a, on a aussi un diagnostic à voir. Euh, L'invocation de l'aube et du lever du soleil, alors là, c'est là qu'on voit comment la nuit est désignée par une coupe, c'est-à-dire que 5-6 heures du matin, ils appellent ça la coupe de Kouai. Kouai c'est l'ennemi des serpents. C est, c est, disons, sa sœur s'est fait engrosser par un serpent et c'est devenu la mère des serpents. Donc quand, quand elle a accouché des, des premiers serpents, lui, il a voulu tous les exterminer, il a voulu tous les taillader. Et donc, c'est cette coupe-là qui est désignée euh, pour, pour dire, euh, disons, l'aube, la, la, hein, c'est-à-dire la première coupe euh, qui, euh, qui laisse apparaître euh, le soleil. Euh, alors ça, je ne sais pas pourquoi Koubaï, hein, parce qu'il n'a il a pas grand-chose à voir, à part qu'il a coupé des serpents, je ne sais pas pourquoi. Euh, ensuite, moment de l'ouverture du soleil. Alors là on a metakana, ça c'est euh, le terme, ouvrir, c'est un terme qui est, qui est, qui est utilisé euh, de manière générale pour dire, euh, pour dire on, on serait, on, on, on passe disons euh, la nuit, c'est-à-dire on passe une nuit blanche, hein, où, on, où on est éveillé euh, dès le matin, très tôt le matin pendant la nuit, c'est un terme qu'ils utilisent pour dire euh, les, les heures de l'après-midi. Et c'est aussi un terme qui est, qui est, qui est utilisé pour dire euh, l'ouverture euh, qui est faite par le soleil fil du, fils du ciel quand, euh, quand, euh, il, quand il apparaît. Hein, disons l'analogie. La, Elle est faite avec euh, la coupe euh, des arbres en forêt euh, où on ouvre la canopée. Euh, bon, je, je suis obligé d'aller vite là. Alors, bon, maintenant on, on passe... Un, un petit récapitulatif euh, de ce qui est fait dans les incantations alors par exemple dans l'ensorcellement des spectres on agit contre les spectres mais on utilise les chililana et on utilise certaines de leurs entités par exemple le, le vent pour les, pour les repousser les spectres et ce qui est intéressant aussi c'est que on utilise euh, certains effets de la nuit, par exemple, on va asseoir avec la nuit. Mmh. Bon. Dans l'inauguration de l'analocat, les, les effets qui sont utilisés euh, par, euh, sous, disons, sous, la, sous la, la nuit, sous l'effet de la nuit, euh, c'est saisir et éparpiller. Placer, asseoir, renvoyer à sa place, on va renvoyer à sa place euh, les esprits du, du, du tonnerre. on va les renvoyer à leur place. Euh, cacher, protéger et interroger, ça c'est dans le traitement des morsures de serpents. Et puis aussi, euh, on peut euh, utiliser euh, certaines, euh, certaines entités de la nuit, euh, donc par exemple les lucioles, et on peut utiliser euh, euh, l'humidité de, de la nuit, hein, c'est-à-dire euh, euh, la rosée, etc., pour refroidir euh, la chaleur euh, du venin de serpent. Bon, ça je n'ai pas, pas, pas présenté en détail et pour les incantations de l'autre chaman qu'on n'a pas vu qui s'appelle Pitelu, donc dans le traitement euh, du monde on a on s'intéresse au maître de la nuit donc euh, euh, Tapulina, là, il faut là il faut le maîtriser parce que c'est une entité euh, néfaste euh, et donc euh, là on va on va agir contre lui euh, bon. Là on a les mêmes, les mêmes types d'actions Faire descendre, interroger, placer, asseoir On retrouve à peu près les mêmes choses Enfin les mêmes procédures Alors maintenant je voudrais passer au bat, à un, à un baptême que là j'ai observé Je vais vous présenter la vidéo rapidement Alors on a euh, trois, Disons on a trois journées mais il euh, y, y a un traitement préliminaire qui est fait le premier soir et le deuxième soir pour, euh, euh, disons pour faire le baptême, hein, particulièrement quand certains des enfants qu'il qu s'agit de baptiser n'ont pas eu le, le traitement au kela. Le kela, c'est un bouillon de crevettes euh, dans du jus de manioc pimenté. Et ça, on fait ça, euh, disons, euh, peu de temps après la naissance de l'enfant. Et ça, euh, disons, ça permet de protéger contre les, les nuisances des, des, des différentes nourritures. Donc le premier soir, entre 18h et 3h, on va nommer tous les ancêtres de chaque enfant. On va faire un traitement euh, de calayou, c'est-à-dire avec une peinture euh, de sel végétal. Euh, et puis on va aussi faire un traitement des colliers qu'on va donner à l'enfant. On fait une neutralisation des nourritures maudites. Bon. Deuxième soir, euh, toujours aux mêmes heures. On nomme les mots et les malédictions des divinités. On nomme les esprits et maîtres de la forêt, et on interroge les caritoulakenas. Les caritoulakenas. On fait aussi un traitement des cendres de bois et de l'eau du soleil. Alors, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Euh, l'eau du soleil, c'est de l'eau qu'on qu euh, qu expose au soleil toute une journée, et qui va être ensuite utilisée pour protéger la peau de l'enfant contre les rayons du, du soleil, pour ne pour pas qu'il attrape d'insolation, coup de soleil, etc. Pareil pour les cendres de bois, euh, l'enfant, le, on, le, on, le euh, euh, on lui fera poser les pieds sur les cendres de bois, et ça, ça va lui renforcer sa euh, semelle euh, euh, naturelle, pour pas qu'il se blesse quand il marche sur des épines, etc. Et alors, l'incantation du sel végétal, qui est l'incantation proprement dite pour faire un, un baptême, ça, c'est le, le, le, le dernier jour, de, enfin le jour J de, de, de cette incantation. Et ça commence à 8h du matin. Et, euh, et ça se termine le soir. Donc nous, on va voir le, une vidéo sur, euh, sur le diagnostic après toute cette invocation. Et alors, durant cette journée, il y a une invocation du jus de manioc, euh, de la calebasse et du porte-calbasse il y a une invocation de toutes les plantes à sel c'est à dire les plantes qui s'utilisaient pour faire du sel végétal les palmiers fruitiers à sel euh, et le palmier à euh, euh, qui sont des, des palmiers considérés euh, aussi pour leur teneur en sel alors bon, on va voir la, la vidéo euh, parce que là, loup il va euh, expliquer lui-même euh, qu'est-ce qu'il a fait durant la, la cure alors ça c'est pour euh, faire du sel végétal donc ils ont été chercher des, des plantes à sel en forêt et euh, ils vont préparer le sel végétal. Bon, ça dure 10 minutes. Donc, euh, oui, ces plantes à sel végétal, c'est essentiellement des plantes grimpantes ou des, et des, et des palmiers, hein, ou des petits palmiers. Et là, on a le chaman, donc le pitelou qui est en train de préparer le, le bouillon, enfin le bouillon, euh, ou le, le jus de, le jus de manioc qui, qui, va, qui va servir à faire un bouillon de viande. Et euh, donc, euh, il est en train de préparer le sel. Le sel, le sel végétal, donc, il a, donc les, les plantes elles ont été réduites en cendres et euh, les cendres elles ont été, été mises euh, sur, euh, sur, ce, sur cette vannerie et on récupère, euh, on récupère le, le jus en, en, en, en mettant de l'eau dessus en aspergeant alors ça c'est toute la journée, euh, la journée de l'incantation euh, il, il, va, il, va, il va réciter son incantation de cette manière-là. Donc il s'est isolé du reste euh, de la maison. Pour pas que les gens le voient euh, prononcer ses incantations qui sont en euh, enfin qui sont euh, pas. Euh, ça dépend des chamans, il y en a qui prononcent plus ou moins fort. Mais disons les, les gens qui sont autour. Ils ne comprennent euh, pas grand-chose de ce qu'il y Donc ça, ça commence à 8h du matin et ça se termine vers minuit 10 le soir. Et il ne fait, fait que très peu de pauses. Tu as toujours assez de piles pour enregistrer jusqu'au bout euh, ah non, mais j'ai pas enregistré toute la journée. Ah, hein. alors, de toute façon, il n'aurait pas voulu. Hein. Il m'a laissé filmer un petit peu de temps en temps. Et ah, c'est cool. hein. ah, oui, oui. Pour les enregistrements de 20 heures que j'ai fait, j'ai fait ça à part. J'ai pas okay. fait ça en vidéo. Ah, alors là, on a le bouillon de viande au jus de manioc et au sel végétal. On a les colliers des enfants euh, qui sont des, des colliers euh, qui, vont, euh, qui, sont, qui sont traités pour que les enfants... Euh, puissent bien chanter et bien danser euh, lors de leur premier bal, des premières cérémonies de danse. Et puis là, on a la peinture de sel végétal euh, euh, qui va être utilisée aussi pour euh, maquiller l'enfant. Voilà, et ça, c'est le soir. Alors là, le soir, la seule différence, c'est qu'il n'a plus besoin de paravent. Ah oui. Hein. Simplement, euh, les gens, ils, sont, euh, ils le laissent tranquille. Hein. Ils ne restent pas à côté de ils sont derrière les moustiquaires. Non, ils font autre chose. Ils sont dans les maisons des voisins. Et en fait, il y a les parrains, les parents des enfants qui vont être baptisés, qui sont dans les maisons juste à côté, et ils vont être appelés à minuit dix, minuit un quart, pour venir écouter le diagnostic. Voilà. Là commence. Il raconte ce qu'il a <rire> Donc en prononçant son incantation, il a eu des sensations. Voilà. C'est ça qui lui dit qu'est-ce qui va se passer pour ses enfants <rire> I don't know. know. I c'est une pure merveille d'avoir tout ça transcrit. Quelle hein. ah, oui. que Il est calme, il est calme, il est calme, C'est la peinture. c'est fait à base de soleil. c'est Angus de la ah il il Le haut, ça, fait référence aussi à lui, mais c'est surtout pour le débarrasser de toutes les malédictions qui pourraient l'empêcher de grandir. <t 'en> <t 'en> La <coughs> y a des y a Non, non, non, tout ça on, on comprend mieux ce qui se passe euh, donc là euh, bon, euh, au début donc son diagnostic c'est d'expliquer euh, c'est de faire de la divination en fait euh, c'est d'expliquer euh, ce qui attend euh, chaque enfant et ça le et où il l'a ressenti euh, lors euh, des de ses, des, premiers, euh, des premiers soirs euh, de la cure euh, donc euh, c'est-à-dire que, bon, que je revienne un petit peu en arrière. C'est-à-dire que, entre. Il y a un premier soir où il nomme tous les ancêtres de chaque enfant. Et c'est à ce moment-là qu'il va ressentir une sensation dans son corps au moment où il va savoir le nom de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a un ancêtre qui va se manifester et implicitement il va dire. Moi, je veux euh, revivre dans cette, sous forme de cet enfant, donc il faut lui donner mon nom. Et puis, euh, il y a une neutralisation des nourritures, modiques, etc. Et ça, c'est fait avec le, les cendres de termitière. Et le deuxième soir, ah oui, puis il y a un traitement euh, du kala et des colliers. Ça, c'est pour les cérémonies d'ensuite. Euh, pour que l'enfant soit beau et puis pour qu'il qu aime. Euh, pour qu'ils qu tirent plaisir à aller danser et chanter dans les bains. Les et le deuxième soir, euh, nommer les mots et malédictions des divinités, esprits et maîtres de la forêt, euh, tout ça, c'est pour les protéger euh, contre les différents euh, mots euh, qui, qui sont dans la nature et euh, en, en nommant chacun d'entre eux, pour chaque enfant, il va savoir, exactement euh, tel enfant est particulièrement fragile par rapport à tel type de, de mal et euh, lors de la journée de l'invocation du sel végétal proprement dit euh, c'est à dire le, le, toute la, le, le, la dernière journée donc là il nomme toutes les plantes à sel et ces plantes à sel elles sont à la fois néfastes et bénéfiques donc il les nomme euh, en les nommant il doit d'abord les neutraliser hein, c'est à dire euh, par, euh, pour éviter euh, que, que ce soit euh, euh, disons qu'il y ait des effets néfastes pour l'enfant mais en même temps c'est ces plantes là qui vont euh, servir euh, à euh, disons euh, euh, neutraliser tous les effets négatifs de toutes les nourritures donc euh, là c'est une invocation très très longue euh, donc euh, voilà alors ensuite ensuite pour le, le rituel proprement dit donc il y a un ordre séquentiel des actes rituels donc on commence par la peinture rouge euh, donc c'est là que la grand-mère qui va qui, qui devenir sa, la marraine de sa propre petite-fille elle euh, va bah, lui, lui peindre le visage de cette manière -là. ensuite elle lui met son collier donc pour les balles et euh, ensuite elle lui a fait absorber une pincée de cendre de cendre de, cendres de pour la protéger des malédictions, des graisses. Ensuite, elle lui fait goûter un peu de bouillon, d'agouti au sel végétal. Donc ça, ça va être pour la, la protéger d'une manière générale contre toutes les nourritures. Et ensuite, à bout de bras, donc elle la pose sur des cendres de bois. Ça, c'est pour lui protéger les plans, les, les, les plans de pied contre les les pointes, les pointes de bois. Et puis ensuite... Euh, et puis elle la lève, euh, alors elle elle n'est pas très très très forte donc elle va simplement le lever comme ça, mais euh, un homme quand il, quand il lève un enfant il le secoue pour le débarrasser de tout ce qui pourrait l'empêcher le, le, de grandir, qui sont aussi des malédictions. Et en fait secouer c'est quelque chose qui est très important dans les incantations, On, disons c'est une procédure qu'on utilise constamment pour se débarrasser de n'importe quelle malédiction. Et puis, euh, elle mouille la tête de l'enfant avec euh, euh, l'eau de la calebasse euh, qui a été exposée au soleil toute une journée. Ça, c'est pour la, la protéger des rayons du soleil et, euh, et des insolations. Et enfin, euh, Pitelou, il annonce le, le nom traditionnel de la, de la petite, hein, on a vu. Donc, il, euh, donc il dit, euh, elle s'appelle euh, Hemaï. Hema, ça veut dire tapis. ça c'est ce qu'il a ressenti en nommant les différents ancêtres de la petite là son père il est, il est de la de tribu Heruliwa, euh, et les Heruliwa, ils ont beaucoup d'ancêtres tapirs ils ont aussi des ancêtres euh, pécari à lèvres blanches parce que Heru ça veut dire pécari mais ils ont aussi euh, des ancêtres euh, tapirs Bon. Laurent, il 4 oui. Donc voilà, euh, voilà, ah ben, voilà, la conclusion. Voilà, <rire> donc juste la conclusion. Euh, oui, alors simplement la présence de la nuit est très nécessaire pour, euh, euh, disons, comme n'importe quelle autre substance chamanique, comme la coca, etc. Donc ouais. il faut faire les incantations de nuit euh, pour avoir la présence de la nuit. Ensuite, il y a certaines entités nocturnes qui doivent être invoquées, soit pour être contrées, Soit pour emprunter leur propriété ou euh, leur pouvoir, soit pour désigner euh, certaines heures nocturnes, pour interroger. Et la nuit, elle posséderait en elle-même certains effets que les chamans ont besoin d'utiliser pour parvenir aux objectifs visés de leurs, de leurs incantations. La nuit permettrait euh, principalement de réaliser des manipulations, euh, renvoyées, parpillées, euh, etc., cachées, placées à soi. Et euh, l'obscurité de la nuit permet aussi de dissimuler ouais. certaines entités par rapport à d'autres, par exemple pour les protéger. Enfin, la diminution de la perception visuelle occasionnée par la nuit serait compensée par le développement d'autres perceptions, euh, spécifiquement chamaniques. Ainsi, la communication ressentie à distance ouais. avec les divinités chamaniques, caripulakena, mmh. sera facilitée. Ceci permettrait au chaman de disposer d'une meilleure réception de, de, de certains signaux, un flux nerveux euh, transmis par ces divinités euh, dans le corps, etc. Et, euh, voilà. et, euh, et, et ces signaux, ils sont interprétés de façon divinatoire lors de la prononciation de certains vers dans le cours des incantations. Donc ça, c'est la partie de la conclusion juste pour les incantations. Ouais. Bon, il y a d'autres euh, choses qui sont dans le livre. Qui sont dans le livre. Voilà. Ouais, merci. <rire> oh. Eh bien super. Merci. Voilà, ça c'est vraiment euh, spécifiquement euh, nocturne. Oui, Donc ça oui. ne peut pas se faire euh, le jour et tous les ingrédients sont spécifiquement de la nuit. Donc euh, voilà, on a une, bien. Autre, euh, une autre nuit. Oui, oui. Eh ben, merci infiniment parce qu'on euh, oui. a déjà un avant-goût du livre, <rire> n'est-ce pas et, euh, et ça ne paraît pas euh, artificiellement imposé comme thème, euh, n'est-ce pas Parce qu'on n'en a pas d'autres en anthropologie, mais ça paraît vraiment indispensable euh, pour s'en occuper. Donc, on te remercie beaucoup. Euh, ce qui... parce qu'on t'a dit... On on t'a diverti aussi par les questions tout le temps. c'est bien. aussi bien. S'il y en a qui veulent acheter les livres, le troisième livre, n'est-ce pas Ils sont bienvenus. Ça y est, il est paru. Oui, le Bordin est paru. Voilà. Le nouveau Bordin est arrivé.